Code Names. Code, code name. de Names. Code Names, même. On, dirait, on aurait dit la, la, la synthèse vocale de, vocal de Gartic Fod. <rire> <rire> code code de Names. Jacques Iva fait une partie de Code Names. Visage <rire> <Ouais. Bizarre>, choqué. <rire> <Okay>. ah ben <rire> si jamais Gartic, attention, on switch d'écran. Hop là, Gartic il est là, personne n'a vu. Hop là, on repart sur Code Names. En vu que j'ai la flemme de refaire chaque scène pour chaque truc navigateur. J'ai une scène pour le navigateur, mais je suis obligé, obligé d'avoir Gartic ouvert quelque part pour que ce soit reconnu par Streamlabs. Je viens ah. de, de mettre le lien. Je suis... Mais c'est ça oui, Ah d'accord, ça s'appelle Ship Trip Fish. Ship Trip Fish. Nous sommes actuellement <rire> quoi. Bon appétit. 5, 6, quoi, 7, 3, 6, 8. Et 8, c'est bon. Et nous allons répartir les équipes au hasard. Donc, l'équipe qui va tomber avec Plaques, bon courage. Dépend, <rire> si c'était <rire> les <rire> bleue, ça va. Hein <rire> bah, bah, bah. <rire> ça commence mal. Hein. C'était gratuit. <rire> c'est équilibré, là ouais, euh, ça va filmera, bah, bah, 4, hein. Allez, c'est quoi Je me dévoue pour euh, être respiré. Alors, pour le principe, je vais mettre Ando et Eleanora dans deux équipes différentes vu qu'ils n'y ont pas joué. Je Ando, connais le jeu, le jeu parfaitement bien. bien. Ah. Je connais très très bien le jeu. Ah bon bah. Je l'ai en physique. Ah, oh, ah Je bah, me disais suis... qu'il existait une version physique. Non, Attends, ça euh, peut veut rien dire. J'ai aussi le jeu là, en physique mais je l'ai jamais ouvert. Ah bah, <rire> je l'ai très très souvent joué, je peux t'assurer. Alors, équipe rouge, qui euh, a envie de passer espion Oh, il y a ces plaques en face. Allez, hop <rire> C'est tu tues, tu tues, Ça a le mérite d'être clair, au moins oh, C'est bon, on Ça va le faire. T'inquiète pas, Flags, tu peux le faire. Est-ce que oh, tout le monde est prêt Oui Oui oui. De oui. bah, toute façon, ça sert à rien, parce qu'en fait, il y a que les espions qui doivent être prêts. C'est ça Est-ce qu'on peut me dire si Alors. la musique est trop forte ou pas ah, ah, Ouh ah, la, peau. Dans la peau. D'accord. Ils sont mignons ces, ces mots. Euh, ah, ce sont des mots, ça c'est sûr. Il y a des mots qui se retrouvent sous un même même, simple, même même thématique. Mais évidemment. Ou euh, Évidemment, c'est mélangé entre les rouges, les bleus. Les blancs et le noir Sinon, c'est pas drôle ça, ça en en rouge rire. et bleu, et blanc et noir surtout le noir, le noir. Donc en gros, on va dire que épouvantail, Citrouille et Halloween sont mélangés, quoi. Et campagne, on peut même ajouter. C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes, de la vie, Mon respectez-vous C'est bien fort, c'est le le vocal. Vocal. <rire> Ok, salut, salut, salut. tout va bien <rire> Du... Qui commence d'ailleurs Ah, c'est nous qui commençons en plus. Allez ah, oui, Plague, oui. tu peux le faire. Attends, il y a quoi Vous la combinaison qu'on a le droit. <coughs> ça va être. Rouleau. Euh, ah, Avec un peu de chance, Plague, une semaine sur deux. Il alterne les équipes aussi. Ah. Ah. non non non. non. Charge luxe cabane. Ça je je bien. Je suis en train de regarder les, les mots de Plague. Ah oh, putain. Ça pique, c'est dur. Il y a du piment. <rire> ah, merci Draken pour l'abonnement, c'est gentil. Pour trois mois Trois mois Trois mois Trois <rire> mois Merci beaucoup Draken. C'est incroyable, bravo. Il y a pas de temps sinon. Non, il n'y a pas de temps sur l'appréciation. Nous, voilà, on prend le temps, on apprécie, absolument. Il n'y a pas de temps sur la version en ligne, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de temps dans la version physique. Ah bon Tu peux le rajouter. Tu peux le rajouter si tu as envie, bien sûr. Faut pas. mieux pas. Attends, comment tu veux faire je les te parce te te te que te autant la dernière fois on avait quand même réussi à faire des choses intéressantes. Là, je je, je lis les mots, en même temps je je vais pas lui faire autre chose que ça. Tu <rire> euh... peux les prononcer à voix haute, je suis <rire> pas sûr <que> tu <rire> <l 'intérêt>. Voilà. <rire> <rire> Mais euh, c'est difficile de faire des, des associations entre tout ça là. C'est vrai que c'est pas facile, Il ouais. ouais. Mais... un truc. C'est toujours un truc à trouver. Ben, surtout que oui, c'est <rire> Est pas facile, facile. Euh, est hein. si, est ap pas après, facile après par coup. exemple, rouleau, je sais absolument pas avec quoi le... Machine. Avec quoi les... Ouais, éventuellement. Ah, plat, essentiel de cuisine, quoi. Ouais, bah, plat, ouais. moule. Ouais, non, mais arrêtez de flaguer, bon, hein, de... s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît. Mauvais choix. <rire> veut le... veut franchise. le satellite, Chut, le satellite. Satellite, il avait fait bader des gens la semaine dernière. Ouais. La satellite. Bon, en attendant, tout le monde va bien. Il y en a On que j'ai pas, pas vu depuis une semaine, voire un peu, peu plus pas vu, pas entendu, surtout. Ça allait bien jusqu'à il y a quelques minutes quand on a lancé la partie. Allez, allez, plagues. Fais des trucs au pif, hein. Ça t'arrange bien, le gars, pour le coup. Hein. Tu vois ce à quoi j'ai accès. Oui. Donc euh, tu comprends que j'en chie un petit peu, quoi. Oui. Voilà, voilà, voilà. Comment ça, t'as plus de points faut se lancer, il faut prendre le taureau par les cornes. Ah d'accord, je viens de comprendre. T'as pris les abonnements juste pour avoir le pourcentage bonus de, des points de chien, d'accord, ok. Je viens oh le coquinou Après tu connais pas beaucoup mais points de chien. J'avoue que depuis tout à l'heure je regarde les mots bleus. Euh... Les bisous à Christophe. J'allais le dire. Euh, mais je n'arrive même pas à faire une association, une association entre deux mots. Les mots qu'on dit avec mais les yeux. Moi, c'est Je vais tenter un truc, mais putain. Vas-y, tente, tu peux le faire. Il va falloir chercher loin les enfants. Moi, je vous le dis. Hein, allez, ça... ouais, vas-y, vas-y. C'est... Allez, je prends le risque. Hein. 4, 4, 3. 3. alors. Langage en deux. Langage Ok. okay. Euh, non. Euh... Alors, je suis désolé, je l'ai pas. Ok, je, je, je, je comprends pourquoi. Oui, mais parce que toi, tu as les mots, tu comprends, mais nous. Euh... Oui, et je comprends que vous compreniez pas. <rire> Comment est-ce qu'on peut mettre son nom sur une case que l'on qu pense judicieuse Faut cliquer dessus euh, ah. voilà. à côté. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le morse. Ah, par contre, ah, euh... oui, direct, y a pas de. Ah, pour le coup, ça tombait un peu sous le sens. Mmh. C'est sûr, mais, mais bon. Euh... Il y a une deuxième, ouais, ouais, c'est y a, y a ouais, l'équipe ouais. qui se tire déjà dans les pattes directement. Ouais, en -vous, le long, là. Bien, mais <rire> en deux En deux Attends, j'aimerais bien un vous, un vous index, déconcentrer, mais déjà, il faudra avoir une piste. Bah, je pense à l'index aussi. <rire> <ouais>. <rire> Ou à la règle. Le... Les règles peuvent être une sorte de langage. Ouais, ouais bon, pourquoi pas. Les règles du Sur le chat, vous pouvez on discuter entre vous, hein, bien sûr. Sur les chats, même. Pour avoir machine beau. à écrire, donc le langage, je sais pas, peut-être. Ou index, oui. Ou index, ouais. Ou index Moi, j'aime. Oh, pardon. Ah, bah, t'as... Ah bah, Désolé. Ah. Alors, voilà, voilà. Ah bah. ça s'appelle ouais, hein. <rire> de la chance. Ça, ça s'appelle de la chance, <rire> messieurs-dames. Je suis désolé. désolé. C'est pas bien qu'il y avait genre la carte noire sous machine quoi, c'est là qu'il fallait cliquer. En fait, il fallait surtout pas faire ça en fait. Faut pas cliquer sur le bouton jaune, d'accord Baptiste, touche pas sur le bouton jaune. Bah du coup, je passez votre tour, vous allez pas remettre un autre Oui, non oui, Non, je pense oui, qu'on va terminer là. Je suis, je suis... Oh, franchement, on va en pas vous plaisir. plaisir. Hein. Vous avez que ce qui peut arriver ah. t es, t es, t es, t es de pire ah, Bah, la carte noire Non, non, mais un détail, un détail. Oui, la carte je noir. trouve que c'était vraiment de la chance parce que... C'est pas celui-là sont de borne avec le son de, de motus de la boule noire oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. tous en coeur arrêtez ça tout de suite je, la boule noire je l'avais en soundboard mais sur TeamSpeak par contre pas sur Discord ça va être facile hein. ah pardon forme oui en deux hein. oh non non monsieur vert un moule pour donner une forme. Mais ça peut être le moule ah à tôt, ah oui, pardon. Forme, hein. Dans ce cas, oui. Le monde n'a pas l'esprit mal placé comme toi. Hein. Oh. Oh, oh. oh, tout de suite. <rire> tout de suite. Voilà. Ben dans ce cas, un plat. Imra, il... Il n'y a pas d'association entre le moule et plat. C'est pas une histoire de bouffe. Oui, ouais, ouais. Il y a une association entre le, le disque et... et le moule. Imra à part ce que vous avez mis je ne vois rien d'autre qu a... qui irait pour bon, le disque ça bon, paraît disque, évident mais après, euh... donc euh, voilà hein. mais le rouleau je pas. Coup. Coup, je pense que le, le moule est plus pertinent que le rouleau tu penses je pense que moule est plus pertinent que le rouleau pourquoi pas pourquoi pas pas en termes de forme, sinon il y a... Pas grand chose. Voilà. Euh, ouais, sinon c'est des, hein. ou des, des trucs qu'on vient d'avoir, genre... C'est quoi la forme d'un vœu, par exemple mm -hmm. C'est quoi la forme du luxe C'est quoi la forme d'une solution Je dirais qu'un vœu, c'est <rire> plutôt sphérique, tu vois. Une solution, Bon. Non, je pense euh... que... <rire> c'est parti. Allez ah, Dommage. Bim Bim-bam-bim Il a l'air assez petit que hein ah, La mer oh. Ah, fête ah, Alors ça peut être le vœu, euh, Halloween, oui. Le vœu, pas mauvaise idée. Ouais, c'est pas con, euh... Je pense Halloween, en vrai... Euh... Halloween, je pense qu'on peut le valider tout de suite, hein. It is okay, it is oui, okay. Oui. Ouais, on valide. Allez, c'est bon. Ah et ça pourrait être satellite, je veux dire, c'est toujours un peu la fête dans le centre de lancement quand ils arrivent à faire décoller une fusée, non Ouais, mais non. C'est pas faux. En mangeant des cacahuètes. après, c'est Trouille, c'est quelque chose Halloween. Oui, mais je pense que y la quelque chose qu'il aurait dit autre chose, tu vois, ce qu'il avait dit... Ah, c'est ça. seul truc. J'en avais que Trouille, il est plutôt à bannir, sinon il aurait mis sur autre chose. Il aurait dit genre ça. Il aurait dit un autre... Pour vraiment être dans le après, une fête, ça peut être le luxe aussi. Ouais. Ouais. C'est de l'alcool, donc du vomi, donc un seau. Tu vas beaucoup trop loin. Ça perturbe. Non, moi, je suis plus C'est peut-être la fête du nouvel an lunaire asiatique et donc le rouleau de printemps. En vrai, à part vœu, je vois pas Ouais, je partirais quand même plus sur vœu. On temps de On En temps de vœu Allons-y. Allons-y. Je suis d'accord. Allez! Incroyable. Oui! Incroyable! C'est bien joué! Il trois, quatre cartes! Oui oui oui oui oui. We are so wonderful! Est-ce euh... que vous tentez du pif? Non, je ne non. pense pas. Non! On finit de deviner. C'est à vous, les bolossants! On oui. oh, ouais. se calme! Hein je tiens à préciser, vous me cassez les couilles vraiment, l'équipe rouge! Oh! Bah, bah, pas notre on n'a rien, hein. rien fait. De toute façon, on va gagner au final. Bref, mmh, on disait sûr. ça la semaine dernière. Hein. Alors ça, euh, l'équipe bleue la semaine dernière, on se souvient qu'on vous a quand même vachement écrasé, quoi. C'est parce qu'il y avait plaques dans l'équipe rouge. C'est ça, c'est ouais, ça. Il a, il a joué spécifiquement contre l'équipe rouge. C'était un traître. Mais que fait l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux <rire> Bon, on sort Ralga. <rire> Référence Interville pour ceux qui n'ont pas. Ralga. Ah, ah, ouais, les c'est comme les matchs les plus. Euh... Oui, est cool. mm. Allez, Ralga. Saint-Amand-Réseau contre Monde de Marsan. mignon. Ce chien a vraiment l'air circonspect. Oh, il est trop mignon. Tu vois, je... Ralga, il trop les plaques en mode Ouais, il va avoir des meux trop durs à faire. On est tout de suite, alors que lui, il en raté rien quoi. Tout le monde dit que Plags... Non mais c'est masse, hein. on... on rabaisse notre équipe, mais en fait voilà. Au final, force est de constater que nous nous débrouillons plutôt pas mal, grâce à Plags. Attends, la, la partie vient à peine de, de commencer. Je veux pas Rolga, <rire> nous croyons en toi, tu peux le faire. Et là il nous sort en 6. <rire> <rire> jackpot. Ding ding ding ding. <rire> ah me parlez pas de jackpot, s'il vous plaît, ça me traumatise. Le jackpot? Euh, le oui Jack dans Mario. Mmh. Ah putain oui. Non, ouais. <rire> <rire> oui. Le jackpot ça me fait penser au Disney Robin des bois. Alors Alia. Ah, Robin ouais, des bois. Le jackpot. Ça fait oui, de, la de la ligne. Le ah. jackpot. Ah. Le jackpot ça fait penser à l'attaque de Biaous. Mécanique machine. Orange. Rouleau. Satellite. Pardon. Une charge. Citrouille. Non, je suis pas mécanique. sûr. C'est orange, euh, orange mécanique, euh, moi je suis froid. Ah hein. oh ouais, en ce temps de la Kubrick, TMTC. Ah oh ouais, ce ouais, ouais, ouais. <rire> hein. je, <rire> hein. je pense que la machine, il a pas trop de doute. Hein. Est-ce qu'il peut... Est qu y a de la mécanique dans un satellite Normalement, ah, oui, il y a non. la force. Bah, enfin, il pas tout. La... Voilà, tu as en forcément un peu, mais c'est surtout de l'électronique. T'as forcément de la, la mécanique. À la principale... la mécanique des fluides pour l'orbite. La... Ouais. Mais je pense que la machine, déjà, on peut la valider. Oui. Hein. Ouais. Il y a le célèbre saut mécanique, Alors, la question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'il a mis mécanique en deux en espérant... Oui, ça peut, peut être clair, les gars, la, la clé de réparation de voiture. C'est de la mécanique, la voiture. Ah oui, effectivement, ouais, ouais je... Et là, gars, il est putain, mais quelle bande de cons! <rire> <rire> enfin, c'est évident que c'était témoin! Mais honnêtement, tu vois, on partait sur rouleau, ah, euh, truc euh, pneus, témoin, voiture! <rire> <rire> c'est un peu. Non, pour mais moi, c'est. Le pour moi, là... mécanique aussi, tu vois. Pour moi, là, c'est la clé et rouleau, on peut le mettre pour tout à l'heure, ou on s'est trompé, et on a pris une carte blanche. Pour moi on peut tenter les deux, rouleau et clé. Achetez pas, pour celui le premier j'hésite entre rouleau et plat perso. Attends, c'était plat forme hein. Forme de plat. C'était forme. Ah forme Ah ouais le. Que ce soit plat, arrondi, etc. Dans le sens là. C'est pas bête. Ouais, je, en fait, je sais pas lequel, lequel on fait en premier. Est-ce qu'on tente le pif sur plat ou est-ce qu'on tente clé en premier Moi, oh, j'aurais enfin, tenté clé, la, la mécanique est un peu percutante. Je vous laisse faire le clic, je ne prends pas cette responsabilité. Bah, il me y Ouais, bravo. Ah, euh, euh, ou on voulez, pif plat. Est-ce qu'on pif plat ou, ou rouleau, rouleau. Mmh. Pour moi, c'est plus. Je pense que c'est plus plat que rouleau. plus plat. Place, c'est une forme. enfin tu pourrais, tu pourrais conceptualiser le fait que place, ce soit une forme. Le mm -hmm. rouleau. Mm. En fait, le rouleau, forme de rouleau, bah, c'est un peu chelou. Bon, allez. Et ça va pas... Oh, bien joué. Oh, bien. Allez, bien, let's go. Bien, bien, bien. On passe devant. Non, il égalité, il y a égalité. il y a égalité. Non, 4 -vous quand même. Hein eh On a un mot en oh, plus. Est le tu le vois où, le cercle pas ah putain oui ça m'a choisi bah oui bah <rire> oui, ouais, bon, du coup je vais aller procurer une pizza <rire> ou <t 'as> <rire> je pense que le temps de fonder une famille hein. vas-y bon, on peut pas savoir <rire> disons que ça se complexifie un petit peu c'est plus dur que tu la connais je pense. Peut-être <rire> hmm. moi de faire un truc. Attends. Après si pas sûr peut-être un parrain. Un, hein. Ouais mais un parrain on risque se faire griller hein. Non non mais non mais ça on s'en fiche. L'important, c'est la Assure ouais, le ouais, truc, ouais, ouais. est en un seul. Arrêtez-vous! Oh, Putain, ah, le coup, là, ai fait si fait ça deux tours, euh... Ouais, deux tours, ça va être un peu chaud quand même. Ça ah, va faire rejoindre la partie, excellent. Ah, c'est une nouvelle technologie. Hein. On n'arrête pas le progrès, moi je vous le dis, ma bonne dame. Ah, c'est incroyable. Pas hein. ah, de montant, on ne pouvait pas faire comme ça, de toute manière. De... ça C'était perdu, hein. Comment va, va notre ami belge Bien, bien. Ouais. Il est impressionné par de, de, devant tant de niveaux. Oh là là. Alors, je vais tenter un truc hyper risqué. Ah, oh, en fait. Okay. Témoignage. Non, ah, non, mais non, Alors, mais non, non. Pas très... Attends, là, y a qui oh, va dire, pas de non Non, non, non, non, non tu, tu peux non, pas mettre témoignage, là. Il est vrai que là, quand même. Ah, du coup, t'as ouais. absolument pas le droit de valider témoins avec ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est de l'abus, Albus. C'est hein. moi. Moi. Ah. Moi. Moi. Mm. moi. Il n'y plus le temps de témoin. Il est vrai que là, franchement, c'est pas très sympathique. Oh, putain, mais... Non, mais on J'aurais dû mettre un autre bon, mais... Je suis atterré. Oui, non, là, pour oui j'ai merdé. Choqué déception, là. On ne va pas valider des témoins du coup. Pourquoi charge Les charges. Les témoins à charge. Désolé, j'ai merdé. En trois, c'est-à-dire qu'il reste un autre à part témoins et charges. Moi, je sais lequel c'est. Il est tellement facile, franchement, si vous le trouvez pas, vous êtes nul. Je, bien bien. je me dis que les témoignages sont en rapport avec les lois, donc avec les règles. Mmh. Ouais, ouais, avec... Comme le double décimal quoi. N'oubliez pas vois. de cocher toutes les autres cases au passage. Dans le sens où vous êtes trop... <rire> ouais, j'avoue, il y a quasiment tout <rire> <qui> est... <rire> les règles. Le témoignage es se fait rarement debout, il je probablement valider siège. Oui, j'y ai pensé, mais du coup j'ai plus envie. Est-ce qu'on Est qu n'irait pas surcharge On va les charge Ouais, je dirais qu'on ah, les charge. Ah vas yeah. oui. Ensuite, règle ou franchise Parce que franchise, tu vois, genre, quand tu témoignes, t'es obligé de dire la vérité, être franc peut-être. Je sais pas, quand tu témoignes, t'es obligé de dire la vérité. Ah, ouais. chargé, euh, ça me paraît un peu long à franchise. Je sais pas, je partirais plus sur règles quand même. Ah règles, je sais pas, il m'inspire rien, tu vois. genre... Hmm. Mais la franchise, c'est peut-être la mécanique avec l'assurance de après, la voiture. Après, euh... <rire> bon, on est pouvant hein. il est peut-être témoin de quelque chose. Ah, choses, vrai, le règle, je sais non, pas, non, mais dire, euh... sinon, Après, il y a je un truc qui s'appelle les assises, assises au siège. Je ne sais pas. Ouais. Alors, après, franchise, c'est capillotracté. Ah, c'est ouais, ah, oui, plus ouais. que ça. Mais... Le siège, c'est bien. Si ouais, là, même je... mon explication, elle était... pour siège, elle était moins capillotractée que ça. Ouais. <rire> Alors que pourtant, que la montagne est belle. J'ai plus confiance en franchise qu'en siège. Bah moi aussi, franchise, je me dis pourquoi pas. Bah ouais, je sais pas, franchise, j'ai un peu Mais peur. Mais règle, le il me fait peur. J'ai l'impression que ça le mot noir ou je sais pas. Bon bah... Si voulez f... j'ai franchise, que vous voulez remplir vous la diagonale en fait. C'est... <rire> <rire> <rire> <rire> il faut gagner ça <rire> <plein>, hein. <rire> Ils font un motus en fait, les cases, C'est pas des. <rire> c'est les nombres des boules quoi. C'est Comme le puissance 4 là! Ouais. <rire> ah, mais en, en fait, on gagne pas quand on a mis nos noms partout! <rire> on aurait menti! Bon, je vous laisse vous les franchises moi je prends pas cette responsabilité là. Allez, je. Moi bon, franchement, je le sens pas. Hein. Allez, allez je... ouais, non, non, je Moyen, mais. <rire> <rire> Est-ce qu'on en d'un autre? On fait autre chose, je vous dis règle juste. Tentez la diagonale, tant qu'à faire. Moi je tente pas règle, du coup. Je l'oublie. C'est bon. sûr que c'était témoin, du coup, le 2-3ème. On sait que c'est témoin, donc oui, je dirais, je dirais qu'on va te passer ici. Ouais, on devrait s'arrêter, là. Changement de plateau. C'est de tout oh, le On a confiance en tout. Le joueur français tente le Mont carrosse. Bah, c'est trouille. Oh, l'instapique des trois, quoi de <rire> ouais, Rennes aussi. A hmm. priori, il y a que les deux là qui vont. Ouais, après, il y a un siège ah, en carrosse, mais. Euh... Éventuellement, mais ça peut être, Et je pense ouais. que Rennes est plus approprié. Ouais, je suis d'accord. Bon, de toute manière, citrouille. Ah oui, oui, oui, citrouille. Citrouille, c'est sûr. Voilà. Et euh, Ouais, non, je pense que pour le coup, carrosse, donc carrosse royal, donc reine plus que luxe. Ça me paraît plus logique. Ouais. Putain, pourquoi je crois que je valide ces des blanches Terrible, terrible. Et la rallye il en tire. j'ai pas regardé les blanches. C'est un coup dur pour le joueur français. C'est dommage, ouais. Allez Carrosse pour le siège, la siège dans le... Ouais, soit siège, soit siège éventuellement, mais... Ah, ou rouleau pour roue. roux bah bah, oh. bon. Un roue rouleau c'est... Je, je vois plus luxe parce que bon, le carrosse, c'est ouais. pas pour... Ouais, ouais. C'est pas pour le monde quoi. quoi. C'est pas, ouais, pas, pas pour le rigolo, quoi. C'est pas pour le rigolo. C'est pas bon. pour bon. Allez, pléb. Vous avez besoin de plébéiens. Hmm. J'ai... Pardon, j'ai eu un relan de César 2, là. Le César... Bon, je, je vérifie la dernière fois qu'il y a qui colle avec ce que j'ai marqué. C'est pour jamais. Au pire, si la carte elle est noire, c'est pas grave. <rire> ah, bah si, on peut tu T'as des points bonus hein, si tu fais tirer la noire. Allez, on sûr, pas non, mais... bon, c'est bon. Prison, bon bah témoin, ouais. bon, bah, on va voir règles. Ouais. Quand euh, voilà. ah, t'es en prison, t'es en cabane. En ah ouais, t'es en cabane, c'est ouais. vrai. Ah, t'es en cabane. C'est trop là. Je commencerai par témoin quand même. Ouais, je suis d'accord. Allez. Ah oh, oui! Et règle, je ne sais pas. Bah, cabane en euh, premier alors. Je, je sais, attendez, attendez. Ouais, parce que ça peut être également une solution. Je regarde les autres options. Ouais, c'est un truc cabane. Cabane, allez. Oh oui! Oh, ok, c'est pas. Ah. Le dernier, c'est plus compliqué là. Bah, du coup. Euh... Bon, c'est pas luxe, c'est pas satellite, c'est pas rouleau. Je pense pas. Pour en taille, il très peu Excuse-moi, mais un satellite ferait une excellente prison. Hein. C'est pas faux! Oui! <rire> On a vu ce que ça donnait dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est mort. J'avoue. Bon, n'importe quel ouvrage où ils ont des prisons spatiales. <rire> voilà. Là, là, vous me dites qu'il faut, dans tous les cas, si vous ne trouvez pas là, il les... faut que vous trouviez les trois autres. C'est ça. C'est ça. Bah, ok, ça ouais. va être dur. Hein. Je sais... enfin, bah, bah, bah, On valide règle? Bah, ouf, ouais, mais moi, je ne sais pas pourquoi règle. Bah, Allez-y. C'est bizarre parce que ça fait une diagonale quand même. C'est. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Au pire, mmh. il leur reste encore trois oh, jours à deviner. C'est déjà arrivé, les diagonale. Non, c'est pas grave. Attends. Oh, oh, oh C'est oh, oh, oh, pas grave. grave. Oh. Pour moi, c'était pas le noir. J'avais trop non, peur du mon noir. Mais, mais respecter les règles, c'est ah, pour les perdants. Bouge, hein. Respecter les règles, c'est pour les perdants. L'histoire voilà, se souviendra que si l'équipe rouge a perdu, c'est parce que Plaques a triché. Voilà. Oh Et donc Nostralix. Quoi Mais non, mais ça veut dire que je pas ce soir. <rire> c'est à moi, moi qui fait ça, je te jure. Tout je à fait, Draken. La même. dernière carte euh, agent des Bleus, on dirait effectivement Elise Lucet. On avait déjà <rire> dit ça la vrai. semaine dernière. C'est vrai. Je pense savoir c'est quoi le dernier pour euh, prison. Tu penses savoir c'est quoi ah oui, euh, ouais. très, très France. Ne... Je pense savoir dit... ce qu'est. Pardon Non, on Donc... dit quoi c'est ce... Je pense oh, savoir quoi ouah, c est c est euh, ce c'est. Qu'est-ce qu'il dit Allez, c'est fini, je m'en vais. En <rire> en... Je vous demande de vous arrêter. C'est parce que vous croivez, un ah, film de Peter Buchner. Pour être respecté. Peter Becherel et je sais plus quoi, faute d'accord. Euh... Il y avait aussi Peter Faute d'accord, je crois. Oui. Alors pas... Il, y a... Il y a deux Peter, en fait, dans le truc. Ah Satellite. Ah. Solution. Et pour le et troisième... Science. La science pour troisième des épouvantails. Fait, je sais pas si on doit trouver le troisième avec science ou si tente de nous faire piffer le... Celui d'avant. Ouais. Bon, solution. Oui, hein. oui, oui. Solution, une une bonne solution. Solution. Euh, satel... enfin, satellite. Oui. Voilà. Oui, oui. Euh, bravo. Science. Ça joue là-dessus, hein. Ouais, noir. la sainte vérité un truc qui pourrait avoir du coup un rapport avec Caros, parce que je pense pas que solution ou satellite ait un rapport avec Caros. Salut Cotraf dans le chat, c'est ça. Le jeu est yeah. très entre les deux équipes. Alors, je me dis que ça se trouve, il a pensé au truc. Alors, science, luxe, parce que grâce à la science, t'es capable de transformer du carbone en diamant. <rire> Et j'ai okay. pas mieux. Ouais. Mmh. Ouais, ouais ouais, ouais Et là je suis sur Pire philosophal et tout. Tu suis en vois. train de rager, de baver partout. <rire> <rire> Mais de toute façon, le carrosse de tout à l'heure, on, a... enfin, on en a qu'un, il nous en manque un. Donc euh, si on ouais, se ça, réfère ça. à ça, il nous manque bien. Le le pourquoi, le Après, ouais, pourquoi, vrai, si... pourquoi, le un siège, pourquoi siège sera un rapport avec la science là Pour moi c'est luxe le Siège de la communauté scientifique. Non, j'arrête. <rire> Pas. Quoi, on, on valide luxe ou... De toute façon, si on n'a on pas le choix que de valider, au mieux c'est une bonne réponse et quoi qu'il en soit, si on se trompe, ils ont gagné, c'est sûr. puis si on se trompe, c'est la faute de Plex. <rire> oui. ah, Mais ah, n'oublions ah, pas que quoi qu'il coûte. nous, de nous de sommes de en, guerre. Nous, nous sommes en guerre. guerre. nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ah, oh oui, mais non merci C'était la prison dorée, bien sûr <rire> C'était donc siège oh, oh, oh, oh. C'était ah, bien oui. siège, tu vois. Donc il fallait mettre science en deux, en fait. Ouais, tour tu as dû mettre science en deux, comme ouais, ça on c ça, savait c que c'était autre chose. Oui. Mais bah, c'est pas euh... grave. Le le complexe c'était bien la prison dorée par rapport à ça Oui. Oui, bien sûr. Là, pour son équipe, on applaudit tous. Bien tous. Bien. Il y a deux alors, par, contre... par contre, pour témoigner, je m'excuse parce que franchement, putain, je... oh, putain. Oui, c'est tellement... épouvantable le euh, épouvantail euh, noir. Ouais. Alors par contre, vous m'avez beaucoup déçu sur forme que j'ai mis avec un S. Il y avait juste deux formes à mettre, il n'y en avait que deux... Merde, quoi. Un oh. rouleau. Oh. Oui, euh... il y a <rire> là, tu peux oh, assimiler elle, à des formes, c'est hein. Non, mais le pire, c'est... Non, mais plat, non, non, je fais... mais, mais si... <rire> <rire> hey, Allé, hein. Ah ça a bien autre chose faire. hein C'était serré quand même Allez Ando espion Ok si tu veux Allez je, je mets face à Ando Si tu veux papa pa, pa, pa, pa, pa, pa. Alors je demande à mon à équipe de partie, ne pas regarder le stream Oh là Oh c'est ah. ah. oh. oh, oh. <rire> Oh là, il y, y a un mot qui est très risqué. Oui. Il rappelle grenade. Alors Et guerre. Nous sommes en guerre. Oh Avec Emmanuel Marron, évidemment. <rire> ok. Oh, les cacahuètes oh, oh, ouais, tes cacahuètes Oui, la lave Une tige de lave Une tige de lave Non, c'est parti Oh. En fait, il y, y a plein de mots. Là, par ça contre, il y a plein de mots show. qui vont ensemble par ça. rapport à la, à la game d'avance, ce qui est encore pire. Ça va être horrible. Parce qu'en fait, en plus de ça, il ben, faut se dire qu'il ben, y a les deux couleurs. Quoi. Et le pire, c'est s'il y a la noire qui va avec plein de trucs. Oui. C'est la semaine dernière où il y avait le truc infâme avec l'eau je sais pas quoi. Euh, elle... le liquide en mot noir. Mais... Liquide en mot noir. Alors, il y avait Atlantique y avait. C'est là où j'ai mis. Porto, je crois, alors que j'avais Portugal et 20, et que c'était un petit peu triché. C'est un petit peu évident. Que, moi, ah, bah, je ne voilà. pas, Amis, euh... je veux pas que Jake, Voilà, comme ça on est qui Voilà. Moi je suis pas voilà. le seul. <rire> ah. Je tiens à préciser que pendant et toute là, la game, j'étais bah, à, à l'écrit avec Plags, et que sur la fin il m'a mis un gif de Titanic qui coule. <rire> <rire> non <rire> <rire> Ah, parce que c'est bordage pour le coup à la fin quand même donc. Non, mais le pire c'est que le siège vous l'aviez plus ou moins et à chaque fois c'était « Non mais ça peut pas être ça » et ça revenait régulièrement tu vois. Je fais « Mais si Non mais ça peut oui. pas être ça. Mais si !» C'est possible. Ah c'est l'histoire des sciences sur la fin nous c'est un petit peu... Euh, bah oui hein, la connaît. science des sièges, la siègeologie hein, comme je vous l'ai dit. Aussi, oui, un... Très <rire> réputé voyons sur le chum auberge, la vidéo à laquelle je pense à chaque fois qu'on parle de cacahuète. C'est pas simple, Jack, c'est pas simple. Hein. Bah je, là, le problème, euh, je peux pas faire beaucoup d'associations, en fait, moi. Ouais. C'est compliqué. Sinon, compliqué. Euh, si, si j'en je, fais, euh, je prends le risque, un, euh, d'aider l'équipe adverse, et deux, de planter l'équipe. Oh, elle est bien, en fait. bien ouais. l'équipe Jack, il faut savoir créer sa chance. On va lancer un d 20. De toute façon, on n'oublie pas. Nous sommes en guerre. Alors ce dévain. Ah, j'ai peut-être... Attends. Je regarde le reste. Là. Trop bien là, là. les <rire> Ouais, je vais tenter quelque chose. Ça rappelle des souvenirs, ça. Je relis. Je vérifie qu'il n'y a pas d'association d'idées à faire avec voilà. les mots et. Ouais. Les de la semaine dernière, en, en voulant, euh, j'ai réussi à vous faire aller sur deux fois sur la case noire. Donc, je, je me relis. <rire> <C 'est vrai. rire> Il se rend compte le moment qu'il est marqué matinal, tu vois. J'ai beau être matinal. J'ai mal. Ah oh, vas-y, du coup j'ai envie de manger du supermarché. Moi je veux des cacahuètes. Mm. Alors, ferrier. Ferrier. Ferrier, c'est fermé. Tout à fait. Ouais, mais là c'est fermé. c'est pas écrit fermé. Ouais mais là c'est fermé. fermé. Oui, mais quand c'est férié, ça ferme. Ah, c'est Et férié... relatif à la mairie. C'est oui. soit tu fais la grasse mat, soit tu restes à la maison. aussi bon, bien, tu pars en voyage. Hein. Bon, c'est peut-être un peu court, férié. Plus ouais. loin Hello, bienvenue. Bienvenue. <cười> Moi, Moi, je peux dire que ça fait plusieurs années que l'Irak est férié. Je <rire> pas compris Non, arrêtez monsieur <rire> gens... Alors De toute façon, façon C'est forcément un de ces 5 là Ououh super mais... Oui mais c'est en 2 Non mais je veux dire Il n'y a aucun autre mot Qui, qui, qui pourrait coller Je pense pas Parce que j'ai bien reçu les mots la mairie, je suis quasi sûr, ferme honnêtement, je ne sais pas si ferme, fermé, il y aurait eu la relation de fête, je ne suis pas persuadé. Tu vois alors, Mizuaka, par contre, sur le chat, euh, je ne m'appelle pas Ivassand, Ivassand, c'est l'association, moi c'est Jake. D'accord, Ivassand, <rire> s'il vous plaît. <rire> <rire> <rire> Allez, ah, comment ça va Je <rire> Jake <rire> enfin. C'est écrit en rouge en bas. Euh, donc, euh... Jacques. Bonjour, Jacques. bonjour. Jacques. moi c'est Jacques, euh, c'est l'association qui s'appelle Ivassand. Au lieu de dire oui, alors en fait... Euh... C'est pas ça. Non, mais allô, quoi. C'est <rire> bon. Pas, mais en fait, Moi, je pense à la, à la, la mairie. Allez, voilà, ça c'est fait. Voilà. Ah, ça y est, ça y va, quoi. Et, euh, et après, de toute façon, c'est la phonie. Hein. Et on fait quoi Est-ce que vous êtes sûr de... Allez, voilà, ça c'est fait. Ça. Okay. <rire> ah ouais. D'accord. Vous êtes chaud, hein. Okay, oui. de deviner. Je pense que c'était férié pour dire que la mairie était fermée. En fait, il a faire un truc doux comme ça. Ouais. Si c'est ça, c'est finement joué. C'est pas que la mairie qui est fermée, Par exemple, je pense que les gens fériés, Hollywood, ils sont fermés aussi. Respirer. Faut pas respirer pendant que tu manges une cacahuète, Personnellement, je respire beaucoup par le nombril. <rire> <rire> non, mais quand tu respires, ton nombril avance et... Oh, Peut-être que la créature de Frankenstein peut respirer par le nombril. Ah, bien joué. Peut-être, hein. Bon, on garde ça, je pense. Ouais. Ben la jure, de fait. partout. Je... Ah, non, et, et là, Jack, il doit se dire, merde, déjà. Ouais. ouais. <rire> oh, c'est trop rapide même pas le temps de réfléchir mais c'est incroyable 10. ça va te rester dans la tête toute la nuit indice désirless <rire> alors <rire> cheveux Je peux, on a le droit de marquer ça bah, nom en vrai, euh, oui, je crois. Je pense qu'il n'y a rien qui propre, euh, On n'a pas droit au nom propre, je crois, je ne sais plus. Ah, mais si, je crois qu'on a le droit, pour moi, il faut qu'un seul mot. Ils sont oh, pas... Oui, oui. pas de mots composés, quoi. T imagine que names en allemand, comment cette règle, elle ne peut pas s'adapter. Se... Bah, mais ça ne fait qu'un seul mot quand même, c'est bon. Bah, tu fais un mot, c'est une phrase, mais c'est un mot. Hein. Tout à fait. Le code names en allemand, il doit être beaucoup plus simple. Ouais. On va retrouver une autre chanson, ça ouais, pas Tu le faire. Nous croyons en toi, tu, ah, tu nous fais un petit 7, c'est tchao. Je vais éviter le 7, hein, je ne suis pas... Euh... Matochiste Non, je ne suis pas sous morphine tout simplement. Ouais, euh okay. euh... Tu n'es pas le dieu égyptien, du coup. C'est bête. J'avoue. Je suis pas un dieu tout court. Non, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant. Vas-y, check. Vas-y, Vasound, tu peux le faire. <rire> <rire> Je vais chercher une vanne là-dessus. Vas-y, Jacques. C'est très, très gentil. Hein. Est-ce que ça peut. Quand tu dis Jacques avec cette intonation, j'ai l'impression d'entendre euh, la marionnette de Bernadette. Vois, exactement ça hein, que je fais. Jacques Jacques, Jacques. Non, loin quand même. Ah moi ouais, je pensais à un truc du genre Jacques au secours, tu vois. <coughs> Pardon. Jacques. Non, non, je peux pas marquer ça. Quand ce qu'on quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive Attends, Ils so en sont où, les bleus, exactement non, Ils en sont où, les bleus Il y a 8, faire Pipi <rire> Bon, alors, euh, je vais pas prendre beaucoup, beaucoup de risques. Hein. Ah. Si c'est en 1, tu me déçois beaucoup. <rire> est-ce que tu vas pas prendre... Quoi Je suis déçu. Oh... Non, il n'y a même pas besoin, je veux dire. Voilà. Est-ce qu'on peut faire plus Parce que là, c'est un peu honteux quand même. As en deux, t'as même pas pris de risque, quoi. C'est même pas de beau jeu, quoi. Oh puf. C'est C'est marqué dans le chat à côté de Caskip. C'est Raga. Ah oh, Raga, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Oui, c'est Et il se moque de tout. Pardon. <coughs> Ando, son pseudo, ça me pensé à l'endométriose. Oh, oh c'est oh, tellement triste. Waouh wow. <rire> me... C'est belle Ouh Ah putain, tu m'as dit... C'est pas, pas un truc sympa, sympa en plus. C'est Dès que je vois Ando, c'est fini. Hein. C'est en do, rien de double En do, tu vois. En en do. Vous, en do, hein, ah, ça, ça vient de là ton pseudo. Comment à, à vous, hein, ça vient de là ton pseudo. Pas du tout. Alors que ça, ça peut être en do, mais ça, aurait... ça pourrait être aussi en ré, en mi, en fa, enfin voilà. Ando, ouais, ça, de base, c'est en ra C'est en de base. Non, déconne, c'est je... comme si je ne savais pas. <rire> Et du coup, ça vient d'une sorcière. Allez, Ando Allez, <rire> Vas-y, voilà, jeune sorcière, montre-nous la voix. <rire> T'as eu un pseudo aussi qui faisait presque référence aux cigarettes, Ando, uh, à un moment. Euh, du coup, le prochain indice, tu le fais en Ando oh bah, Marvalo. Ouais. Oh là là <rire> Marvelo, c'est vrai, oui. <rire> Ando... Et Marvelo, ça vient de Harry Potter, par contre, là. Ah bon Mar ouais, c'est le deuxième nom. C'est le nom de. C'est le, le... le nom de. de... C'est le nom C'est le deuxième prénom de. de... <coughs> de Attends, il y a ah, tout le monde qui a parlé ah, en même temps, j'ai rien compris. Hein. C'est le deuxième prénom en français, parce que sinon ça ne fait pas le... le jeu de mots qu'il y a dans le 2. De Voldemort. Ah bon voilà. en, anglais. en anglais, en anglais, du coup, parce que ah, c'est en, ah, en français, c'est Elvis. C'est Elvis, en français. C'est Elvis, je sais tu, ça va. D'accord, je ne savais pas. oui. On s'en fasse. Fait l'anagramme, je suis Voldemort, du coup. Vas-y, Voldemort. Va traduire ce truc, quoi. Quel enfer. Je le tente comme ça. Pensez à vous redresser, à bien. Pardon Alerte, alerte. Et euh, nous rappelons non, que nous sommes, euh, nous, nous sommes non. en direct, en live, hein, je, je précise. Moi, j'y vais. Qu'on n'ait pas de soucis. Euh... L'activité ne doit pas être censurée. Le mot En plus, c'est pas, pas bon. Ah vrai. bah, bravo. Pas grave. Pas grave. On a eu les deux autres. Alors, après, il faudra que tu expliques euh, le 3 que tu as voulu faire, parce que je t'avoue que... Euh, on a il est un peu plus... J'ai un soupçon d'idée, mais c'est... Son idée, c'est limite. Voilà. sur d'indice. J'avoue, je vois rien d'autre. Il y avait grenades, mais. Moi, j'en vois potentiellement deux. Leur nombril, parce qu'ils se font sauter avec de l'explosif. Non, non, non. Est-ce que tu vas faire ça le monde n'est pas prêt et sinon, euh, les papillons, les licornes, c'est trop bien. Hein. Dans le monde ah, con, ah, je sais comment faire deviner ça. Attends, j'ai besoin d'un <rire> mot. Je vois le, euh, ce que c'est dans la tête, mais j'ai pas le mot. Ils font des cocos papillons <rire> Pardon Ils font des Ils font des cocos papillons bien passer. L'ostra ne joue plus avec l'hélium, c'est fini. Excusez-moi, mais je ne joue pas avec l'hélium. Euh, avec la euh... drogue, alors. qu'elles euh... sont Alors, il y a Roi. Ouais, il y a Roi, ça c'est sûr. Il est fou. Je suis sûr que c'est mon pseudo dans la liste, il l'aurait coché aussi. Tu ah, une maison de fous Ah bah oui, peut-être, ouais. Il ouais, maison... y a que ça qui va. Hein. La maison On qui rend fou. Ça. Le laisser passer mmh. à 38. Vous pouvez oh, manger mmh. à mon nez avec le porc. Excellente référence. Aïe, aïe, aïe. Comment était la bête Oh, elle était bonne. <rire> De toute façon, j'en vois pas d'autres. Je n'en vois rien d'autre. Ouais. Ouais. Euh... Vous êtes des sangliers tout ouais, le temps que vous êtes. Non effectivement je pense qu'on voit va valide roi en premier. Et maison hein, en vrai je vois rien d'autre. Ah, ah attends, attends, attends, sinon. Mais alors c'est capile tracté, mais. Le fou du roi, il fait des blagues, il fait des vannes. Il vanne tout le monde. C'est un peu le même Tomori des puissants. Ah, vanne de fou. Wow. Euh, wow. Du coup, entre ça, et... Enfin ouais, je sais pas. C'est plus capile tracté hein. Maison me, palp me, me palpite mieux là. Ça bah, oh, ouais. c'est dommage. Ah, putain. Ah, toi, le On vieux, il a la pas l'air. Euh, il, il est déçu de votre performance. Je hein. à dire qu'il kiff kiff en plus. Et si, indéçu, oui. Mm. Je sais pas, pas, qu pas euh, ce qu'il fout, là. Euh... On de évite. des pierres. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais c'est pas possible, <rire> putain. Mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce <rire> qu'il dit, la tête de con Mais qu'est-ce <rire> qu'il dit Mais qu'est-ce <rire> <Oui>. <rire> ça, bien. ça va très bien se passer. Je pense qu'on va faire comme ça. Allez. Ah, c'est plus sympa comme indice. Rosé. Oh là, ça me donne envie de vin. Mais c'est oui. E, c'est pas E, Imra. Et alors Est-ce qu'il peut être rosé la, la rosée du matin, oui, effectivement. Oh. Alors, ça, on valide. Il hein, n'y a pas de. Il n'y euh... des crevettes rosées aussi. Et après. Hein. Un... Ah. Crevettes J'hésite. Attends. Sans être plus sûr que dire. ça. Attends, on valide on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ou le Et on a vu le ro... ouais, Non, bulles rosée, j'y crois moyen. Euh... Le fameux euh, manche la rosée. La rosée du matin. La Est-ce qu'on parle du principe que la rosée, c'est de l'eau, et que du coup, il y en a dans un vase Il y en a aussi dans un oasis <rire> Dans un oasis, Sophie Oasis de rosée, ouais. <rire> Ça va trop loin, je et encore, Il y a encore cette... La vanne, tu peux arroser <rire> aussi, hein. Ouais, mais je sais pas, genre, je me dis, rosée, tu vois, la rosée du matin sur les petites fleurs au champ de euh... Le vase, tout ce le nom, la principe. Il y a les petites bulles, les petites bulles... Non, la rosée, ça fait pas tes bulles. <rire> mon cerveau s'est arrêté. Je vais tenter... Cre... Je vais cliquer sur crevette, je vais tenter. Crevette Oh, euh... euh... de l'épisode. Moi, je dis, oh, euh... oh, oh, oh, mon euh... oh, oh, oh. vase, euh, il était mieux que ta crevette. <rire> on ouais, va pas te tromper, clique sur une carte rouge, s'il te plaît. On hein. sera peut-être plus tard. C'est mmh. pas grave, on a de l'avance. Est-ce qu'il y a quelque chose de rosé à Hollywood Peut-être que quelque bah, chose pas. nous échappe. Ah, papa, bah, bah, papa, bah, bah, bah, bah, bah, rosé, popcorn. <rire> il, y a, il y a les fesses de beaucoup d'actrices aussi, probablement. <rire> oh, ben, alors ça, moi j'ai que ça beaucoup de alors... prédateurs sexuels, surtout. Ah, je a plutôt, hein. plutôt dire les joues à la rigueur, mais bon... Quel de <rire> Et on te... Rosé, Rosé, qu'est-ce que. On ne le fait pas bah, dire. C'est un indice. Un manchon euh, rosé. En toi, tu peux le faire. Vas-y, Jake. Mm -hmm. Jacques a dit un indice. Un indice pour vous en bas de votre écran. <rire> t'inquiète pas, qu'en bas de l'écran j'écris des choses. N'hésitez pas à jouer pour tenter de gagner les trochettes en le jeu, jeu ce soir d'une hauteur de 5000 euros. Attends, attends, attends, on est sur question pour l'instant. C'est plus de 2,50 euros là. Il va être soit des bouquins, soit une valise, attention. Allez, pour le la roue, c'est cinéaste russe du 18e siècle. Il y avait le cinéma au 18e Non. Si. Le ouais, 18e, hein, 18e... Au 18 e non, c'était au 19e. 19 e c'est vrai. Ouais, c'est plutôt fin 19e, 19e d'ailleurs. Oui. Fin. Très fin. Vous répondez euh... correctement à cette question. Autant on emporte réponse A, le vent, réponse B, la tartiflette. <rire> oh, oui. la tartiflette. La <rire> tartiflette direct et moi je m'en fous. Pas hein. une bonne grosse patate là. Envoyez FS ou je sais pas, c'est quoi le numéro machin au 37-800, parce que c'est toujours des trucs à 5 chiffres comme ça. Au 8-13-13, non, ça c'était les, les 8 machin machin, c'était tous les... 8-12-12, c'était une Ou toutes les pubs qui passaient sur la TNT il y a 10 ans. Oh, ah, c'était insupportable en plus, ouais. Avec, avec le message en boucle, les mêmes ouais, mots en oui. boucle. Envie de personnaliser... C'est un truc genre, envie de personnaliser ton mobile Envoie personnalisation au 8-13-13 Personnalisation au 8-13-13, envie de personnaliser ton téléphone mobile, envoie personnalisation au 8-13-13, ouais. personnalisation au 8-13-13. Exactement, c'est quoi le numéro, numéro j'ai pas entendu. <rire> envie de trouver l'amour dans ta région, envoie love, V-I-T-E, au 6-12-12. <rire> <rire> tu veux savoir si ta copine te trouve Envoie pigeon <rire> Envie de faire de l'argent, envoie ton rib au 8-12-12. <rire> ah, euh... ah c'était quand même une l'époque. d'époque. Oui. Allez. Je vais acheter bon. un répondeur. Euh... Oh, il est bien joué, Jack. Il est bien joué. Une cacahuète. cacahuète. Ouh, un billet de va de l'air. De toute façon, il y, y a Van déjà par rapport au monde avant. Ça. Mais après, est-ce qu'il a redit singerie Une singerie, c'est Van aussi. Est-ce qu'il a redit pour qu'on repense au bon mot Ou alors, est-ce qu'il y a encore à moi trouver De toute façon, dans tous les cas, il y a Van. De ah, toute façon, oui. Ah, euh, Sans équivoque, j'ai envie de vous dire. <rire> alors, je et enfin, je comprends pas. <rire> Bien joué. Ok. Et nous sommes à sur parfaite. Je, euh, pense je pense que... -fait, hein. Non, marque, non, on est... C'est enfin, mal. Il faudrait qu'ils en trouvent trois d'un coup. En vrai, on, je pense qu'on a le temps. Enfin, sauf qu'ils ont quand même un tour d'avance sur nous. C'est-à-dire que là, ils trouvent en deux tours. Euh, sauf que ben leur deuxième tour, il arrivera avant notre deuxième tour. cest hmm. à dire qu'au prochain tour, Jack va devoir probablement en faire deviner les trois qui pas, lui pas, reste Après, euh, Ah il voilà. va ouais, ouais. Est-ce qu'on partirait pas à Hollywood ah, Vous voulez prendre un petit vol ailleurs, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de le piffer, vraiment pas. Imagine c'est la noire. Oh, non. Ouais, non, je pense que fini de deviner, c'est, bien. Ouais, je pense c'est plus pertinent là-dessus. En fin de game, c'est dangereux. Allez, Jake, creuse toi les ménages. Ouais, bien ouais, bien ouais bien. Je, je cherche, je cherche. Mais alors ça là, par bien contre... Bien. Euh... Bah, okay. En même temps, si dans les mots à deviner, il y a nombril, pour l'un comme pour l'autre... Quel enfer. C'est ça. En même temps, là, tous les mots qu'il y a... Les alors, soient, euh, alors les mots à ça. faire deviner sont nombril, popcorn et caméléon. Allez, un seul indice pour ça. Yeah! <rire> On oh, va se terminer. Hein. Mais déjà, je suis quasi persuadé que Popcorn et Hollywood, c'est deux équipes différentes. Parce que ça serait trop facile de faire deviner cinéma ou, un truc ou du pire, il de... y en a un des deux qui est genre une carte neutre ou la carte noire. Oui. Ouais, il y, y a une douille là-dedans, je pense, sur les deux-là. Oui, parce que sinon, sinon il serait parti en cinéma en deux ultra rapidement. Ouais, ouais, ouais. Même Kaméliou, hein, en soi, c'est un film. Hein. Une série, une série. Une série, ouais. une série En 1963, ouais, les ouais. chercheurs d'une entreprise appelaient ah le Centre, ouais. mis en isolement, un de ces êtres. <rire> <rire> <rire> je je, je, je, je vois arriver le Jarod en 1. Ah oui, j'avoue. <rire> c'était trop bien, hein, moi j'adorais. Hein. Alors que c'était tout le temps la même chose, c'est terrible. Hein. Tu pouvais reproduire exactement le même schéma pour chaque épisode. C'est vrai. Alors que la série le... Jake le... 2.0 extra... échappe in extremis aux agents du centre envoyés avec Miss Parker et Sydney et Broots. Putain, Broots. Ah je là, reviens leur nom. Allez, je tente comme ça. Allez, non, euh... Ça va être dur, mais. Donc, donc t'as Jarod qui commence sa, vie dans sa, sa, sa, sa suite de vie dans une nouvelle ville où il prend un métier à la con, genre euh, chirurgien comme... ou euh, maçon. Ou, ou pilote, tout pilote, tout pilote de ligne et il découvre une injustice qui a été faite à quelqu'un. Pendant ce temps, Miss Parker a des états d'âme. Sydney reçoit un, un courrier de Jarod ou un appel, tu vois. Jarod visionne des cassettes. Jared visionne des cassettes en mangeant des pez. <rire> les pèzes, c'est incroyable ça aussi. Oh, <rire> les c'était trop bon. C'est que du sucre. Hein. Puis ensuite, ouais, tu as un, un petit montage de, de 2 minutes 30 pendant lesquelles Jarod prépare son plan euh, pour, pour réparer l'injustice qui a été commise à, à quelqu'un... Euh, voilà, quelqu'un... Quelqu'un quelqu qui a quelqu une influence, qui a été, été commis par un... puissant. dégueulasse. Bah, les bleus, c'est quoi votre réflexion du coup euh, Ouais. Mais bah, moi, j'ai un peu d'image. Je sais pas, ouais. ouais. On est vraiment sûr que c'est marrant, Mazout. <rire> ah, euh, mazout, désert, oasis, quoi. Ça coule tes sources. <rire> Moi, je mettrais de la vase, mais dans le on sens. ça, pensais est... à Tintin en de lornard, tu vois. Donc... Genre, ça veut je pense que Mazout, le... en fait, c'est dégueulasse. <rire> non, c'est pas de la vase, Nostra, <rire> je pense pas. <rire> Pour moi, j'en ai trois, mais Enfin, pour moi, j'en ai deux... Enfin, oui, deux sûrs. Mais il n'y en a que deux, de toute façon. Ouais, t'en as deux et demi, quoi. Ouais. Ça se dit une bulle de mazout. Le mazout, il me semblait que c'était rouge, ou genre rose, pour moi, mais... Enfin, je sais pas. Attends, je te C'est rose. De Donc, euh, je sais pas. Et puis, c'est directement au centre de la... Enfin... Sud-Ouest de la France. Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'il a contre le Sud-Ouest Il aime bien les pains chocolat du Sud-Ouest. De là à dire que Toulouse est une ville mazoute. Je suis pas sûr ce marron du coup de mazoute. Je suis pas sûr non plus en fait. Mazoute c'est genre un peu. C'est plutôt le pétrole qui est marron. Et alors ouais que je vois marron je pense. Voyage, je pense ça pourrait être ça. Et pour le reste. Pas quelle logique vous arrivez à voyager avec bien, Genre, ça, c'est du carburant. Et pour voyager, j'aurais tout du carburant. D'accord. Il y en a qui voyagent C'est plutôt du fioul. C'est ce que j'utilise pour me chauffer, moi, dans l'appart. Oui, voilà aussi. Il y a encore des gens qui se chauffent au fioul Oui, as raison. J'ai. Un vieil appart. Franchement, enfin, voyage, je pense que c'est bon parce que je vois pas trop. Ouais, à part voyage, je vois pas trop non plus. Euh, allez. On va aller. de voyage. Là, carte noire. Là, carte, carte noire. Ah bon <rire> On a un autre. Euh... Carte noire. Là, carte noire. On va prendre tout. Notre temps pour le trouver, d'accord Carte noire. Là, quoi carte noire. Le vase... bulle. Les bulle de mazout. Bulle. Bulle de Mazout je... <rire> Alors, si vous voulez du Mazout faire des bulles, je pense qu'il y a un problème. Il est en courir là. <rire> ça me fait un problème, euh... Voilà, ça sent le Ah oui, c'est quand ça fait bloop. <rire> <rire> je sais pas. Popcorn. Dans la même logique que voyage, il y a vol, mais du coup, entre voyage et vol, il aurait fait un autre lien que Mazout, je pense. Bah, vol. Genre avion. Avion, oh, avion, avion ouais, oh, voilà. Donc, ça me paraît chelou. Chaque théorie est plus capillotracté que l'autre. Hein. C'est incroyable. Je sais pas. Euh... <rire> bon, attendez, attendez. Manchot, il n'y a pas de rapport avec le mazout. d'accord. Marron, du coup, non plus. Alors, tous les manchots ah. qui sont englués dans le mazout à chaque fois qu'il y a une euh, catastrophe. Oui, non, mais euh... En fait, il avait prévu que vous penseriez à marron et puis ensuite que c'est pas la même couleur. Il il a... C'est un indice pour Attends, vous dire de mettre caméléon parce que les couleurs changent. Non oh, Le mastermind Vase, il y a l'idée du truc euh, visque dégueulasse. Vol, on a mais ligne, un coup rapport coup avec coup Voyage, coup mais non. ça reste chelou. Nombril, à aucun moment, t'as un nombril mazout, non Popcorn, <rire> franchement, du popcorn au mazout, ça va être grave dégueulasse. Hollywood, <rire> je sais pas. Bulle, c'est inquiétant. Caméléon, je vois pas. Et Oasis, non, non, je vois pas. Non, non moi je pense que... Entre vase oh, et vol. Vase, vol Peut-être en aussi, si on pense à la marée noire et qu'il y a des vases Vase, ça fait deux tours que je veux le mettre. Franchement, je crois que je vais y aller. Vas-y, mets, vas vas mets, mets ton vas, vas-y. Mets ton vas pour se fixer, là. Comme ça, voilà. Yes Oh, voilà. oh je voilà. Bon, c'est vrai faut faire un 3, Il y a le hein. <rire> <rire> Là, ça devient très très sale, Ah hein. oh, bah ça va, on a le droit d'être fier de soi, à un moment donné, euh, ça va, hein Voilà, elle a eu son vase, <rire> elle a trouvé le Graal. On bien Bonjour le reste, par contre. Il y a Un récipient pour le mazout, le vase. C'est pertinent. Heureusement que ce n'était pas une pierre incandescente. Je ne peux pas faire un bocal en choix. Je ne peux pas du tout faire un trois. Ce n'est pas possible. Autant falloir kiffer. Il en faut au moins deux. Okay. Bon. Après, après deux c'est mort hein. Allez, tu peux nous le faire ouais. tu peux le faire tu peux nous le faire faire <rire> au moins deux on tente la troisième au pif dans ce cas là mais au moins deux quand oh, même deux, c'est chaud hein. non deux j'ai une hein, idée moi, mais ouais. euh... faire plusieurs associations deux en fait Même pas trois mais si tu peux faire une de deux on peut tous faire des trucs à trois rien du tout ouais. d'accord euh... <rire> j'ai pas entendu peux tu répéter non non t'as pas envie allez, hein je demande de la vod je pense que C'est ce qu'il y a une un truc pour lutte <rire> ça y est, passe sous un tunnel Meet, Ah bah non R. Wow. Ah non mais c'est pas nous, putain je suis con. Ouais, a... on est d'accord. c'est euh... ouais, direct ça. Hein. Ah mais vu qu'ils vont gagner, j'aurais dû vous mettre 3, je suis bête. Bah ben oui. C'est pas grave, il peux quand même piffer. Ça nous empêche ouais, pas de piffer de... à 3. Hein. Bah ben non, ça veut dire que là, je limite les réponses à 2. Non, oui, On a le droit à un vrai. troisième au pif. Ah, vous avez le droit, oui, droit à un troisième Oui, oui. T'as toujours le droit à un de la substitution. Euh... On a le droit à un petit plus 1, hein, Qu'on va utiliser. Moi, je pense que chose. vous devriez aller vers marron. Pour moi, si c'était horrible à associer, c'est l'un des mots horribles. Genre nombril ou popcorn. En vrai, popcorn, c'est pas si dur à associer que ça, notamment à R. Enfin, pour moi, euh... ouais, mais avec, euh, avec bulle, enfin, avec vol. compliqué avec vol j'aime beaucoup j'aime bien le mot popcorn c'est peut-être pour ça que je veux mettre ça se trouve c'est oasis allez au talent allez au talent merci c'est la deuxième fois que vous nous faites gagner de toute manière de tour d'après Ando aurait mis sucre ou maïs J'allais mettre maïs, mais je voulais vraiment savoir la réponse qui était pour Mazout. En vrai, est-ce qu'on a le droit de mettre maïs, sachant que corne est une traduction de maïs Pour Mazout, est-ce que c'est ce qu'on a, genre, guidé ou pas mais en Et fait... pour, pour Rosé, c'était quoi, du coup C'est si autour d'avant... Euh... Excusez-moi, euh, j'ai ça à couper. Je lui disais donc, est-ce que vous voulez vraiment savoir quelles étaient les réponses pour Mazout Bah ouais. ouais. Je vous n'avez pas donné les bonnes. Vous avez dit, vous voyagez Vase. Alors, Vase, c'est ça, oui, mais bien, c'était Popcorn. Ouais, Popcorn Rosé, Popcorn alors, alors, Mazout. Ne ma... pas tomber dans le Mazout. Ne oh, <rire> <'est> pas retomber <rire> dedans, la référence oh, est faite ah ouais Waouh <rire> <wow. rire> alors, alors pour le coup, moi j'étais pers <rire> persuadé que Mazout c'était pour marais noires et pour Manchot, du coup. <rire> ouais, vraiment, on a pas du tout. C'est pas le torticolis de neurones là, nom de Zeus. Est en, vaste, en vrai, vaste. autour d'avant, si les bleus n'avaient mis qu'une carte, euh, j'aurais mis euh, Jarod en mmh. 1, hein, clairement. Un Déjà, Attends, du coup, t'avais quoi T'avais caméléon, bulle et vol Ouais. ouais. C'est compliqué. Hein. Fais des bulles, des bulles, des bulles de salon. Excusez-moi. <rire> Tout va bien se passer. Tout le monde... Et là, c'est l'heure où je vais me coucher d'habitude. Tout le monde connaît l'expression prendre un vol d'air, bien sûr. <rire> <rire> ah bah un grand ouais. vol d'air. un grand vol ouais. <rire> C'est évident. Continue. Je propose d'envoyer Eleanora en espion. Ah d'ailleurs. Allez oui. Non, attends, attends, bah dans ce cas celle d'après parce que je voudrais jouer. Contre... Pardon Je voudrais jouer contre Eleanora donc au tour d'après. Bah, Allez Nostradamus, ah, Comme vous voulez. Hop, Nostradamus là. Cette fois, c'est la guerre. La guerre La oh, ouais. guerre, colonel Waouh. Ninja yeah. Y'a. Flamme oh, cafard. casserole. Ça me rappelle quelque chose, ça, qu'un cafard. Un Ostra. Clou radio Je trouve pas qu'il y ait de mots vraiment compliqués. Oui, je suis d'accord. Il ah, y a Antarctique, il y a beaucoup de lettres dans Antarctique. Il y a un C, tu sais jamais le me mettre. Ouais. Ah si, quand même. Ouais, je suis, je suis Antarctique. Antarctique. C'est pas, pas comme Cthulhu. Ah, tu l'as mis en Un doute en mets bah, C'est CTH et C'th. C'est C'th. C'th. comme euh, Khrouchtchev. Quand t'as un doute, tu mets H. Khrouchtchev. Je crois. Putain, tu me mets le doute. Khrouchtchev. Il y, a, y, a... y a deux H Ah, il ouais, y en a un. Hein. Il y en a beaucoup. hein Il y en a 7. C'est un Scrabble à lui tout seul. <rire> <rire> En fait, Khrouchtchev, a... au milieu, tu as C-H-T-C-H. C-H-T-C-H. Oh, c beau, ça va, c'est minimo-technique. Ok, oui. Et mais t'as un H également après le K. Le, le mec, il a appris l'orthographe un... juste en pour son nom. Ah ouais, ah ouais j'avoue. Le seul mec au monde avec trois H dans son nom. Voilà, Ce mec, le cauchemar des orthophonistes. Avec par son nom. Ça va, Ah, écoutez, je suis en train de faire un petit post-it, tout va bien. <rire> ah, C'est ça pas je que j'ai C'est plus facile à écrire en cyrillique. Oh, plus facile en cyrillique. Il oh, euh... bah, y a moins de lettres. Vraiment. D'ailleurs, je ne comprends pas comment tu es passé de 6 lettres en cyrillique. A, une pelletée de trucs avec des H partout. J'avoue. J'imagine que l'espèce de M à l'envers compte pour plein de trucs en même temps. Probablement. Parce que le XPy, je suppose que c'est le crew. Ouais, et le EB, c'est EV, quoi. Oui, ah, oui, oui, ça, ça, ça c'est normal. Et sans regarder sur Wikipédia, le, le, le prénom au milieu en cyrillique mais non, mais là, si j'ai les, les, les deux sous les yeux en fait. Ah, bon. Bras, euh, il y a un de tes mots. Mais oui, oui mais c'est que le P, c'est un R chez eux. Et le R, c'est pas un P. D'ailleurs, c'est pas un R. Pas évident. Un hein. Il y a un mot chez toi, mais il me casse les. Les rouges. Les rouges. Euh... Ça a pas d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que t'en sais ah, T'as <rire> la prononciation phonétique juste après. Non, <rire> Mais euh, vraiment, euh, allez, un hein. foot en dehors. Oh, oh. <coughs> moi, même, les couilles valider. Hein allez, on valide. <rire> Après, je dirais radio, c'est si diffuser un la règlement. radio, ninja euh, pour Shaolin. Euh, <rire> Ouais, C'est diffusé en masse aussi. Pas grave. Il y a plein de gens qui trouvent ça chouette. Il y a espace sur la terre. On va tout cocher. <rire> des clous Alors, sous les chaussures. On va tout cocher bon, au hasard. Hein. Ah, et puis euh, les, les footballeurs ils portent des Nike requins. <rire> non, mais, mais il y a ouais. des clous sous les chaussures quand même. Ils ont des chaussures cloutées. Ouais. Bon, bon, euh, après, y a... bon, on peut mettre Paris pour Paris-Saint-Germain le plus, foot, tu vois, donc. Que... Ah oui, pas, pas faux Paris. Paris sportif. Et sous la pelouse, mm. il y a de la terre. J'ai essayé, donc, terre et Paris, quand même. Je pencherais pour Paris, pour le coup. Et je il prends est... Paris. Mm. Mm. Okay, il oh, est bien Paris, je, je sais ah, pas qu'il faut être footballeur, oui. il faut oui. des eaux solides, et donc il faut boire beaucoup de lait. Non. Bon, on s'arrête là. Et pas hein. du lait, comme dirait Raralga. Ouais. Bah si, du lait Non, du lait Du lait Du lait Du lait Le lait, lait, lait, lait, lait, lait. Ouais, J'ai mis euh, l'écriture de Nikita Sergeyevich Khrushchev en phonétique. Oh. La, la, la mise en page de Discord a du mal. Tu, tu, tu, tu l'as fait bégayer le machin, non Attends, depuis quand c'est une dame on s'en fout que ce soit une dame, divin, Zeus. Bon, ça va. C'est pas, pas compliqué, celui-là. Si <rire> C'est plutôt simple. Ouais, pour oui, pour le tout coup, je pense qu'il y a éclair, évidemment. Ah ouais. Ou alors, attends, attends, attends. Patrice. Paradis. Paradis. Temple. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. oui. Je pensais ah, plus oui. sur Temple aussi, ouais. J'aurais mis le radio. Ah, d'accord, OK. Merci. Ah, merci, ah. Seven Wonders. Hein. Ah du coup, euh, ça me met dans la merde pour mes indices, mais merci quand même. Bah, tu vas pas te plaindre. Un petit peu, quand oh, même. Vous avez pas eu un éclair de génie oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tellement spirituel. Oh purée. rire, oh, j'ai entendu, oh, entendu Philippe sur qui saute qui sur sa chaise. Quoi. <rire> vous savez exactement à quoi ressemble ce rire visuellement et auditivement. C'est fou parce que j'arrive exactement à me l'imaginer en fait. C'est fou. J'ai vraiment la visualisation. Alors qu'en vrai, ça fait combien d'années que tu n'as pas vu Philippe Bouvard rire oh, Philippe C'est en... oui. <rire> <Et Boulard, rarement. rire> la version du dimanche soir. <rire> Ou du premier samedi du mois, ça dépend de la chaîne que tu regardes. Parce que je te vois que Philippe Boulard, Philippe Boulard c'est plus le voisin du troisième qui rabat toi. Et qui tape du balai quand je fais un peu trop de bruit. Monsieur Boulard. Il y a, te, euh, faut qu'avec Tenu, on se fasse un, un Raoul, qui est le jeu de rôle qui sent sous les bras, et je créerai un personnage qui s'appelle Philippe Boulard. Oh, ah. C'est de... quoi ce jeu C'est un c Raoul, le jeu de rôle qui sent sous les bras. Et c'est un jeu de rôle où tu joues des beaufs D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un oh, jeu oui, de rôle en, en, en one-shot avec un scénario de assez c'est improbable que tu joues des beaufs, j'ai pas mieux. Ça donne envie. Ça devient déjà compliqué, c'est possible. Et nous, on doit pas partir quand c'est compliqué. On a de l'avance après. On va avoir pas beaucoup quand même. Le site, il propose d'incarner des beaufs, des gens qui vivent au, au rez-de-chaussée de la France d'en bas et qui passent leurs vacances d'été au camping. Le ouais, tout tout camping, c'est beau, c'est pas, pas vrai, ça. Je suis d'accord, c'est pas spécifiquement beau. Le camping. Par contre, c'est vrai qu'on retrouve les beaufs au camping, par contre. Oh. Ça. C'est du patois, vous n'allez jamais savoir ce que c'est... Patois Allez, hop là Pas toi, pas moi, pas lui, enfin voilà quoi. Le panou panou hein. Les fameux panou panou oh, putain. <rire> et tout ce qui tout le a été traumatisé par cette blague des panous. Alors là, le mec il prend une douche, et là qui s'y tombe... <rire> ah, quelle blague de l'enfer Un grand moment de solitude. On a perdu notre ah, ou bien un... Je ne peux vraiment pas commettre. Tu je... peux bien se je... passer, hein. Je fais ce que je peux, ok, mais c'est compliqué. <rire> ah, tu peux pas beaucoup, hein. Ah, bientôt va nous dire qu'elle est pas là pour souffrir, ok, tu vois. Ah non, quand même ah, tu pas. peux pas, c'est une marque déposée. On est en train de... Je vais essayer, je vais essayer. Allez, on essaye, c'est parti. Tu là... ne mets pas Porto pour Portugal, s'il te plaît. Ouais! Non, ouais, mais Tartic pour Antarctique, tu vois. Tu vois. Ah! Blanc, <rire> ah bah, alors, ça bah, peut être Michel. Michel. Chouette, les chouettes blanches. Paradis blanc. Le laisse blanc. C'est ah, ce règlement, c'est écrit noir sur blanc. Non, tais-toi. Le, le requin <rire> blanc, avec un ninja blanc aussi. Oui, requin, requin blanc, blanc effectivement. T'es sûr qu'il y en a que deux, hein, Nostra, on est d'accord? Je suis sûr qu'il y a un ananas avec un ninja blanc. Bah, l'acier blanc, ça oui. existe. Ça. Vous avez l'acier euh... blanc aussi, ça existe. Je vois que possiblement il y en a d'autres. Je partirai. Ça s'appelle le ninja blanc. Est-ce est qu'on voudrait déjà pas déjà, lait le, lait, <coughs> bah, lait déjà ouais. lait. le lait Le lait, je suis d'accord. Le lait déjà, ouais. Le lait. Le lait. Ouais, le lait. Le lait. Le lait. Pas le lait. Le lait. milk lait. Voilà. Après, je partirais quand même plus sur l'Antarctique, c'est quand même plus blanc que le paradis. Le requin blanc. <rire> papa, genre ça, cette phrase n'a aucun sens. <rire> J'ai envie de décocher paradis, je l'aurais laissé pour. S'il y avait Vanessa en indice, j'aurais bien paradis, mais je vais mm. partir sur du requin, tu vois. requin ah. blanc, ça me paraît, ça plus. Se... Après, la casserole peut être en fer blanc également. Hein mais bon, on peut le coucher. Ah, fer blanc, Tintin, Chine Ouais Cochine. Oui, parce qu'au moment où non, il a Shanghai, il s'est poignardé par un truc en fer blanc. Alors, il y a oh, mais... qui tente de le poignarder et ça marche pas. Bon. Parce que ah c'est effectivement. Ce il y a Edwige qui est une chouette blanche. <rire> non. Bon, bah, ça tirait pas les cheveux. Je remballe mon idée. C'est le requin. Je prends. Deux, de On, trois trois. Deux, On est quand même 3 sur Antarctique. Oui. Je le sens pas trop bah, de risque. On est 3 sur Antarctique. On aurait dû. Thank you very much, guys. Ça va faire de vous. C'est incroyable. Merci. On n'a plus de vasses maintenant. Um... Bah, on leur laisse une petite chance. Je suis, je suis très content d'avoir proposé requin blanc. Bah, moi aussi, tu vois. <rire> ah, bon, je plus je les, je les précise la prochaine fois. L'idée est tombée à, dire... à l'eau. quoi. Je tiens oui. à dire que c'est Plags qui a voté requin. Oui, bravo, Plags. Plags, tu le fais à que T'as vu Je retourne ma veste une fois encore. Ce n'est pas fiable. J'ai fait Un peu notre Dutron à nous. <rire> Référence de boomer. Oh putain, oui. Euh, des boomers. Il dire que nous-mêmes ne serons les boomers de demain, tu vois. Oh, simple... On est tous un peu le boomer de quelqu'un. On ouais. parle pas. <rire> Mais nous ne bah En pas... fait, non, parce que de facto, on ne fait pas partie de cette génération. Par contre, on est, on est les millennials, nous. On est totalement des millennials. Non, ah, les 90, est on n'est pas est des, des millennials. Si, si, si, nous sommes exactement les millennials. Mm -hmm. C'est les 2000 qui sont les millennials. Ah, nous, on est, on est ceux d'avant. c'est la génération Y. C'est la, la génération Z. Z, ça. Millennials regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90. Oui. Sérieux Oui, oui. oui. Ah non, c'est... Les, les, les postes 2000, c'est la génération Z. Bah oui, ah mais les Z, moi, c'était les millénials pour moi. Ah non, Ah non, non, ah non. Oh, les Z, okay. c'est faute de la gueule des justement. D'accord, bah, je savais pas. Bon. Des... Nous sommes complètement des millénials D'accord, je ne savais pas. D'accord, mais je suis déçu et je me barre de cette planète. C'est clair. <rire> Allô, <'aube> du troisième... <rire> En 1999 On dirait la voix du nain dans un album Pour quoi. les vingt <rire> ans Pas de beau, quoi de neuf Ah François Junot Quel artiste Carotte Les carottes sont fuites Dans une se casserole Et... Ah c'est pas nous Je crois, je crois que c'était nous Trois. Et Les petits poids carottes. Je suis d'accord Casserole comme sa voix Je confirme oui, chante. Je... je bloque ses paroles c'est votre dernier mot. Jean-Pierre C'est oh sympathique. Mais... Oh. C'était notre ultime, bafouille. On est allé trop vite. <rire> Merde, ouais. On était tous d'accord, quand même. Alors Carotte orange, flamme. Mais personne ne connaît l'opération carotte. <rire> non, Barbarossa à la rigueur. Mais... L'opération cornet de bif, Je connais. On ah, s'est se planté, se sur... planté sur Zeus tout à l'heure, donc il y a encore un, un Zeus qui traîne, et on s'est mis en sur carotte. Ah, euh... c'est pas ça. Hein. On s'est planté sur le boulot. Vous, Vous êtes trop spontané. Vous êtes trop spontané. C'est clair. C'est toujours la faute des agents et jamais de la faute de l'espion. Ah oh, mais complètement. Hein. Non, non, avant je rejette la ah faute. Si les agents sont tous d'accord, c'est la faute de l'espion. Ben ouais, l'Australix par exemple avant, Moi, je suis voilà. d'accord pour dire que vous avez été trop vite. Ah, j'ai trop d'idées, donc on va aller ouais, là-dessus. qu'est-ce que ça peut être les carottes du coup Pff. Ah bah si ah. ah. ah, c'est bon Ah un Antarctique. y a Ouais Franchement, voilà. ouais, franchement, vous aurez pu mettre Antarctique, hein. blanc. Ouais, mais si c'était blanc, c'était paralysé du coup, euh, pourquoi mettre Antarctique Ouais, non, non, ça, Antarctique ne ça doit pas être bon. Ouais, il vaut mieux finir là. Comment... Oh Hé hey. Non mais... Non. J'étais sûr de mon coup. Alors attends du coup, parce que Zeus c'est carotte, mais qu'est-ce qu'il nous manque Je pense qu'il nous manque DS pour qu'on. Il nous manque la recette, parce que là... Ouais, Zeus c'est éventuellement DS. Ou... Attends, féerique C'est quoi ce mot Je suppose que tu peux dire féerique, mais je suis pas sûr. Féric ou Tu as le droit de préciser ou pas C'est plutôt féreux Non, non, t'as pas le droit. Féerusineux c'est que c'est des gros bateaux qui. <rire> que si si c'est euh, lié au fer, donc oui, acier et clou, je suis d'accord. Mais si c'est Féeric. En même temps, il n'y a rien de Féeric là-dedans. Ça Une fait chouette. nom de. Nom de. Si joueur est portugais de la Réconta. Féeric c'est toi. Allez, tu vis au talent, voilà, hein. Être... Okay, ok, du coup, qu'est-ce qu'on piffe DS des. Ils ont une belle diagonale rouge en plus, là. DS pour Zeus Alors, est-ce ouais, qu'on peut revenir dé... vite fait sur la carotte, le temps de réfléchir 3 secondes Des Et... carottes, oranges, flammes, ouais, c'est... Ce Comment que je vois qui, Dans la terre qui, plus dans la terre, ouais, ouais. Ah, ouais. ouais, ouais. Je pense qu'on plus... est plus sûr de DS que de terre. Oui, oui, oui, ça clairement, oui, bien sûr. On peut pas piffer plus parce qu'on en est à 2 plus 1. Euh... Nostra, faut que tu le tentes en 3. Quelle remontée Ah, faut le tenter Ça en 3. Possible. Je peux pas si. Faut le tenter en 3 parce que je pense qu'ils vont avoir les deux autres. Je te jure que c'est pas possible. Eh il faut tenter quand même. C'est pas grave, on va piffer. J'ai confiance en vous. C'est de faire en 2 et puis on piffera le troisième. Je suis convaincu qu'Antarctique est dedans. Oh là là, c'est stressant! Un oui. peu, <rire> oui. On fait que des matchs serrés, hein, c'est intéressant quand même. Ça marche. C'est Ninja. Une démarche discrète. Pour les Cafard. voleurs qui s'approchent. On part sur, sur euh, d'abord Ninja Ouais. Ouais. Allez. D'accord. Ok. Ouh. Ok, bon, le dernier, ça va être chaud. Faut trouver le dernier. Je maintiens. Non, je opération discrète. L'opération, ça peut être discret. Non, mode discret. Le mode discret. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de rapport. Mais de discret, ça. on les a déjà eu. Je pense qu'il n'y a pas de rapport avec le dernier. En fait. Je pense que le troisième, il faut le kiffer. Je tente. Je voulais en être sûr. Je, être sûr. Voilà. je te l'avais dit, c'était sûr. Alors, perso, moi, j'étais persuadé qu'Antarctique, euh, il était pour blanc. Ouais. Ouais, non, mais je comprends, mais j'ai ouais. fait gaffe. En fait, j'ai vu qu'il y avait Antarctique et je t'en pas. Mais oui, mais je pense qu'elle n'a pas fait gaffe. Il a juste dit Oh, ah, le bah, euh, paradis. Fait assez attention sur le blanc. On t'a pas fait non plus attention au fait qu'il y avait requin, qu'il y avait aussi chouette, qu'il y avait aussi. Bref. Non, en fait, je comprenais pas trop, il y avait Nice. Ouais, on laisse tomber. On pas pour le blanc. C'est ça que j'ai. Je les gars, on, on y va. Oh. Règlement. Ils n'ont ouais. pas trouvé, c'est bon. Et, Et puis si on se rend compte pour la carotte Mais s'ils si ont trouvé, je pense. Ouais. Doucement. Bon, règlement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le mot <rire> endroit. droit. Oui, oui. Oh, J'aurais mis cafard moi tu vois Et pour carotte La terre Le retour à la terre De toute façon Radio euh... carotte ça n'existe pas Non Radio carotte Radio Alors juste Radio carotte, carotte ça n'existe peut-être pas mais ouais. Radio radis ça existe Je, je le précise hum Non pour de vrai ce sont des ateliers radio et ça existe <rire> Alors euh, Carotte mode Mode carotte Dans non. Le poker tu fais un caradas, pas une carotte das Opération Carotte, Carotte Opération, on dirait un nom d'opération dans le taxi. Non oui, Opération Carotte, on dirait le nom d'un dessin animé nul qui passerait sur France 3. Non, on dirait le nom d'un film avec Christian Clavier. Euh... <rire> oui. C'est Jean Renault. C'est Opération Cornet Biff ça, non <rire> Oui Alors t'as les Ou sinon, euh... Attends c'était. Les bœuf carottes, c'était avec qui euh, c'était une série avec euh... non, c'était pas une série, c'était c'était un, une série de téléfilms euh... ah oui, c'était du film avec euh, Jean Rochefort oh, ah tout... oui, c'est tout gros oui, mais il y, y avait qui d'autre attends, comment il s'appelait l'autre ah putain, je confonds avec les Ripoux oui, c'est Jean Rochefort et Philippe Carrois pour c'était euh, ah, Thierry mais dans les Ripoux oui, avec ce euh, que je pensais, du coup. Euh, masses, carottes en masse, les masses de carottes. On a bien vous... vu. C'était chouette. Joli C'était chouette le plus La position magique, c'est que c'est pas... C'est ce qui était c'est que, genre, pour chouette, euh, temple et tout le bordel, genre, j'avais Athéna, je me suis face à face, et voilà, puis d'autres en face, donc ouais. c'était pas... Et non parce que j'étais pas si loin avec ma chouette blanche de Edwige, Harry Potter. Ah ouais, euh, pu paradis, et ouais. La chouette paradis en ouais, ça fait un beau petit ouais, lien, non, mais... Alors, les explications de blanc du coup, pour Nostralix. Euh, blanc putain, je m'en souviens plus. Deux secondes. D'accord, merci Nostralix. Paradis, <rire> il y avait lait. Et voilà. C'était où, que... c'était en deux C'était c'était en deux J'avais pas pensé au reste, à ce moment-là. C'est que deux blancs, ouais. Voilà. Pouvons-nous faire une petite pause bien sûr. Trois euh, minutes. Ah non, on a déjà ah, trois. On a oui, pas encore... Tu as même le mot discret il reste, je je un, un, deux personnes qui n'ont pas espionné en la personne de Mr. Green et Eleanora. Effectivement, bah, comme ça c'est déjà défini. Mais tu poses l'équipe verte contre l'équipe des diables rouges. Je tiens déjà à m'excuser pour la défaite de mon équipe. <rire> Mais non. Je tiens <rire> déjà à m'excuser auprès de mon équipe pour mon esprit de déduction. Euh différent. En oh vrai, ouais, ça va. Et moi, hein. donc, pareil. Bah, on a tous. En fait, on peut faire une pause du coup. Mais vas-y, bah, t'as 3 minutes. Je pars très loin. Très très loin. Bref, petite pause. En bah, attendant, euh... hmm, on va voir. Du coup, Jack, maintenant que mon pseudo est devenu une unité de mesure pour ce jeu, à combien, à quel niveau est que tu les deux équipes en fait Ou bon, alors là. <rire> Il y a quand même euh, des choses qui s'équivalent. Ouais. Donc je dirais euh, que vous, vous êtes à 1 plague et que nous, on est à 1,2 plaques. <rire> je sais pas. De Nanarland, le ninja blanc. Ah mais c'est un vrai film. Oui. D'accord. Bon, le temps que nous sommes en pause et que je n'ai pas envie de mettre l'écran de pause, discutons un peu. Imra, quelle est ton actualité pour cette semaine D'accord, merci Imra. L'actualité se résume à la pause, je pense. Non, parce qu'il a fait son planning de stream, il y a, il y a à l'instant, quasiment. donc C'est pour ça. est-ce que tu as déjà testé des jeux de type gacha ou pas du tout Genre Genshin Impact, par exemple alors tester, oui probablement il y a très longtemps, mais sinon euh, je sais pas vraiment les jeux auxquels je joue. Ouais. Lancement, je suis surtout euh, sur des jeux société, plateforme et des jeux euh, qui portent des messages. Ils portent des messages. Ouais, c'est des simulateurs de facteurs en fait. Donc, ah voilà. oui, c'est non non c'est pas vrai. <rire> Non, non mais des jeux vraiment les qui les portent des messages assez sympas que ce soit l'environnement que ce soit des états émotionnels que ce soit plein de choses, plein de, choses de ce genre là parce que le, mine de rien le jeu vidéo est un outil très ludique euh, sur lequel on peut s'appuyer pour faire de la sensibilisation autour de plein plein de choses et j'aimerais bien que les gens d'une manière générale arrivent à comprendre tout ça D'accord quoi vous avez qu'est ce qui s'est passé là, dans le canal il y a, Eleanor, Eleanor qui, a des, qui a des codes du discord donc je les re-switch ah d'accord ok ça, ça fait deux fois qu'il me fait 102 jours le discord mmh, étrange mmh. étrange étrange bah du coup sinon bah tant qu'à faire de la pub demain il euh, y a un stream sur farlone sales à 14h qui est un, un jeu avant tu vois à 3h4h ça sera fait et et c'est un jeu qui, euh, mais, et, ouais, il est métaphorique du, de la surindustrialisation et, et du coup des dégâts du climat. Oui. Et donc ah, de la solitude coup. au passage. Pas et nouvelier. on verra la semaine prochaine, il y aura d'autres choses oui. Et ainsi que d'autres émissions radio qui arrivent par la suite. Oui je bosse quand même mine de rien. Euh, Imra, puisque nous sommes en, en parenthèse, ta as, ton as, as, as, actualité pour cette semaine Imrat, t'as dit dire hein Non, non c'est moi qui dis reux. Ah, c'est Monsieur Vert qui a dit... Alors, Monsieur Vert, ton actualité pour le... cette semaine, les semaines à venir. Mon actualité pour cette semaine Ouh là, là. Euh, Je stream jeudi soir et je ferai du Jedi Fallen Order. J'ai repris une run. Un euh, objectif de m'entraîner pour tenter de speedrunner un jour, même si je sais pertinemment que ça n'arrivera jamais, me connaissant. Et donc, il y aura je ça, semaine, ça jeudi et dimanche soir. et deux soirs. D'accord. Waouh Bon les la autres, procra... je vous demande pas. la procrastination, euh, Mr Greenin. Oh là là, tellement, tellement. C'est un connaisseur qui te parle de ça, hein. Hein, Ralga En vrai, moi ça va, je crois. Ah non, ouais. non, non, mais ah, non, Ralga il bosse. Non mais Ralga c'était son avatar sur Rivalis à l'époque avec avec le robot procrastiné. Tu <rires> Ah oui, on voit liste, il y a un bonsoir. Ah, le retour d'Imra. Voilà. Donc, voilà. voilà. Imra, du coup, on, ter on termine la parenthèse avec toi. Ton actualité pour cette semaine euh, Moi Bah oui. Euh, mon actualité Oui. Stream. Qu que, stream quoi Ah, euh, euh, Dark Souls, mercredi, jeudi, vendredi euh, dès 16h. Et euh, dimanche, c'est la fin de Tomb Raider 3, enfin. Et donc dimanche soir à la fin du stream de Tomb Raider, vous allez voir Imra vraiment se décomposer quand il va voir le prochain jeu rétro qu'il va faire. Il n'est pas au courant. Attends, tu as un truc en petits oignons. Exactement. Voilà. Toi choisi Jack. Oui, alors je spoil, Ce n'est pas les schtroumpfs. Les schtroumpfs je nous le réserve. Oh merde. Non, non, non. C'est Tintin au Tibet. Tout le monde le sait. Est-ce que tu peux me l'envoyer en MP, Jack je, je, je serais une tombe. Je serais. Euh, mais. Je te l'envoie. Au je peux m'en assurer qu'il reste une tombe. <rire> je suis reviendu. Oh oh oh, oh, oh. En ouais, stream, c'est faisable. Vas-y, envoie-moi ça en MP aussi. Tiens, je, je suis extrêmement curieux. Moi aussi. Ça, mais c'est une opération. Tout le <rire> monde qui sera au courant sauf s'offrimera le pauvre. <rire> Pour la peine, je mange. Voilà. Bah, beaucoup de bon appétit. Manger, c'est tricher. <much> N'est-ce pas, Nostralix Oh Ça va Tricher Attends, j'ai pas triché cette fois. C'est quoi cette histoire Allez, oh, reprenons la partie. Nous avons un espion Monsieur Vert et Eleanora. <rire> monsieur Vert pas, pour l'équipe rouge, bien le sûr. C'est club de Seymour. Ah. C'est les rouges qui commencent. Ah, si c'est mais ça va être sur moi. J'en ai marre. Hey. Euh, putain c'est quoi ces associations de merde <rire> <des frères> <rire> J'ai des choses là. Il y a des trucs qui ont l'air plutôt sympas. Alors ah attends, attends, toi, toi tu peux faire deviner des trucs. Euh, moi... Ah non, pardon, ah non, non, moi je peux faire deviner... Non, pardon, je regardais les bleus. Ah, ah oui, oui non, non, oh. je regardais les oranges moi. <rire> Alors vu que c'est écrit au centre de l'écran, euh, vous pouvez faire un don à l'association via HelloAsso <rire> Donc n'hésitez pas. Faites des dons! Des dons, 637? Ah non, non, des laitons, <rire> c'est dans 6 mois là. Un peu plus même que 6 mois. C'est-à-dire que des laitons. Du coup, là il y en a qui font des dons, on peut dire que ce sont, euh, des dons juillants. Alors. euh... <rire> ok. Ça va pas être trop compliqué à faire deviner, n'empêche tout ça en vrai. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est que la C'est bien ça, le problème, hein, je pense. Je, je, je pense qu'on a toujours cette impression quand on est euh, agent. Je pense mais aussi, C'est ouais. pas simple. On a toujours cette impression quand on est agent. Okay. D'accord. <rire> Comme les pruneaux Comme les pruneaux. Agent. Ça vous bon. va bien Oui. <rire> c'est très bien. Oh putain, <rire> les ravages de la pub, quoi. Juvamine. <rire> Juvamine mine va bien. J'lui va bien C'est Juvamine. <rire> le pansement des héros C'est les pubs répétitives, quoi, ça. <rire> -chrome. Le passe -moi des héros ah. Oh, putain C'est euh... vraiment la mort. Bon. T'as vu la pub aussi avec euh, les cachets et euh, les rouges, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ocylococcinum. Ocylococcinum. Le, le, le, le, le médicament homéopathique des laboratoires bois. bois roux. Roux. Putain, l'homéopathique, oui. la même phrase, s'il vous plaît, respectez-vous. En plus, une faute d'orthographe. Sachant que pour le jour. coup, c'est des viscères de, de canard euh, matérés. Euh. L'homéopathie ah, Oui. Alors, euh... facile. La nature, la nature facile. en deux mots. Écrit oh par Mr. Green, non. je trouve que c'est plutôt euh, approprié. Alors par contre, ouais... Euh... <rire> là, là, il vient de balancer son clavier en voyant qu'il y en avait trois qui collaient tellement pas. bien. <rire> Et là, c'est le drames. Et j'ai pas fait attention Je mettrais plus tableau étoile toile que tube, quand même. Moi aussi. De toute façon, tableau, pour moi, c'est le plus évident des trois. Il me que t'en penses euh, J'aurais mis toile et tableau et je n'aurais pas mis tube parce que tube ça fait plus musique que peinture donc moi je écrit là et là voilà. On peut commencer tableau déjà voilà. Bravo et toi. Hein. Bravo et c'est gagné. Okay. Oh, wow. <rire> Eleanora si jamais il y a des chaussettes pour nous d'un couleur tu mets Nullbuck en indice s'il te plaît. Chaussette J'ai pas grand chose en fait là. On note que Eleanora a peut-être belge à faire deviner. Oh c'est pas mal. Dans ce juste à mettre moi, tu vois, en indice. Ce serait très drôle. Ce que... serait en un, en un, du coup. Voilà. D'accord, si tu veux. As... Ce <rire> <rire> serait très drôle que noir soit la carte noire. J'y pensais avant, mais j'ai pas osé le dire parce que bon, la semaine dernière, j'ai déjà fait une gaffe. Donc... Ah bon Qu'est-ce que t'as fait non, non, non, c'est bon, c'est Le spread sait ce que j'ai fait, mais en pas. <rire> si, si, j'ai vu la vidéo <rire> Ah merde T'as déjà vu la <rire> vidéo Elle est sortie tout à l'heure Non, non, oui. elle était en interne aussi. En interne, il y a eu le clip. Oui. Ah, d'accord. Ah oui, ouais, le, le clip Oui, oui, pardon. Musique. Le fameux clip. Le, clip. le fameux. Ça serait de tomber sur le noir et de l'avoir dans le cul, hein. <rire> <rire> Bam, bam, bam en parlant de l'avoir dans le cul, pourquoi, pourquoi, pas, pourquoi pas plume <rire> bah Dans ce cas, on <rire> parle de <rire> Brésil. Bah oui, les, les coqs et les poules le vivent très bien. Hein. Et les pans et, Oui, et certains oiseaux aussi. Faut pas dire tous. Ça les meut. Le. Oui, oui. Oh. Oh. <rire> oh. C'est ah. trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Pendant oh. ce temps-là, Eleanora est en train de lire je suis ses cartes bleues. complètement bloqué. Effectivement, je vais les lire en boucle. Il n'y a pas début. de lien entre... Ah. Et ce n'est que le début. Il n'y pas de lien, suis... on peut appeler zelda. Oh, C'est compliqué pour lui, le... Problème. Oh là là. <rire> <rire> <rire> Quelle blague. Là, de, geek. de rien. Tu peux le faire. On croit en toi. Et on veut pas couper le stream avant deux heures du. Après deux heures du train. <rire> on va être en, en mode euh, fort boyant. Prends ton temps, dépêche-toi C'est ça dépêche -toi. La, la, la, clé, toi. La, la clé de cidre La clé, le fort Reviens Comme La semaine dernière. <rire> <tousse> On peut le faire au cas où. si vous voulez. Mmh. Compétence enfin, Tu me diras la, la, la semaine dernière, papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa il y a papa papa euh, camper sur le don. Euh... Pour le don Ah oui, ok, oui. Non, pas de compétence, un hein, don, ça. Je sais pas c'est peut-être tiré par les cheveux. Je pense au skill aussi, peut-être Je que même plus sur l'adresse. Ultra que... droit. Alors, je tiens à préciser un truc. Euh, mettre ses chaussettes, c'est une vraie compétence. <rire> quand on a une hernie discale. Et, et, et, et <rire> franchement, ça après... Beaucoup rire que chaussettes soit dans les mots. Mm -hmm. Et, et quest qu part... terme du terme épée. Ah, me semble euh... approprié. Oui. Je, je peux de l'épée. Le Je valider l'épée pour voir ah non, j'aime pas l'épée. Vous avez chef aussi hein. Allez, moi je vais aller de l'épée ce parce... ouais, voilà. chef ça c'est chefé suis pas du tout convaincu ça va ouais. oh oh oh, oh <rire> c'est moi bon. et après du coup euh, le don c'est synonyme ça. de compétence quelque part hein faux même si un don c'est un peu plus inné c'est induit que c'est ouais. mais, mais c'est vrai c'est vrai, vrai mais bon je sais pas je trouve que il va bien là ah, ils ont quelque chose à ajouter, hein, peut-être Je pense qu'il y a que, que l'adresse. Je mmh. pense que c'est aussi un chef, par exemple, tu vois, un chef qui va demander des compétences. Euh, à celui qui, enfin, un chef, mmh. un recruter mmh. qui va mmh. demander mmh. des Absolument. compétences. Je que choisir plus entre, et adresses, choisir entre ouais. don et adresse, du ah, coup. Pour choisir entre je... don et adresse. adresse, je sais pas. Je... Oh, c'est pas, Il sera drôle, Moi, je coche plus rien, on va oui, dire que je suis ça, encore est moins plat que moi-même. que ouais, je allez, c'est oh, bon. voilà, voilà, oh. Oh, yeah. très logique. C'est bon, et la Nora, tu peux respirer. C est, bon. est devenue aussi, <rire> Okay. C'est quoi la ce mot? Base. Ah d'accord, oui. Non, je l'ai. Alors, est-ce okay. qu'on peut me donner la signification? C'est la bouffe des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Ah pas oui. Ah, pas elfique. Facile ah, si, du coup. Oh, pire, si si c'est du pain elfique, ce serait peut-être du blé pour la farine. Moi je pensais que ce qu'on s'écrivait K à la place du E, tu vois. Moi je pensais lambasse, tu vois. Mais... Non c'est du lambasse comme ça, je crois. Ah, pas avec les gambas, qui sont des crevettes. Des grosses crevettes. C'est quoi Comment ces grosses crevettes Omar. C'est croquant au milieu. C'est le noyau. Une grosse fourmi. De toute façon, il y a elf. Je ouais. pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a elf. Vas-y, vas-y. C'est évitant. Et voilà. <rire> Du pain de l'ambasse. Allez. Du pain élifique À toi du pain. Alors. Seulement il y avait Équateur et Brésil à faire deviner ensemble. Michel Montagné. Michel. Ouais, bon pour Michel. Les... <fix> Bien danser. Sur le soleil, il y a quelque chose de magique! Magique! Heureusement, vous ne faites pas assez bien pour que ce soit des MCA. J'avoue! <rire> bah là, il n'y a aucun risque. Hein. Bon, on fait ça exprès, hein. sinon on le chanterait bien. Hein. Euh... Non, on écoute des grands artistes ici, on peut <coughs> Écoute, euh, hein. j'ai encore quelques archives de quelques années, hein, de karaoké euh, sur un certain oh serveur ou oh non Si, si ah. pour ça. Bien sûr, il y a deux karaokés sur YouTube. Oh, je vais voir ça. Il n'y en a que deux, c'est déjà pas mal. Oh, il me semble que me chante, je ne chante pas. Il me semble que je chante peut-être dedans. En dos, je suis pas sûr parce que, ça, ça, parce que, que ça, remonte pense... à... ça remonte à 2011, 2012. Ah non, ah, non tiens, non, tiens non, je, non, MP. je te dirais. J'y étais pas, j'arrive en 2013. Pardon en MP, je te dirais si t'as le droit de l'utiliser ou pas. Ouais. Rien que pour ça, je suis content de pas y avoir participé. Ah, T'es où T'es là. Je pense que c'est clair, ok, je Est ce que je chante dedans Ouais, j'ai un doute. Moi, Mais... je pas. J'ai un doute de toi. Est-ce que tu avais chanté la chanson à Dieu Monsieur le Professeur, Intrastaff Tu as reçu C'est possible. Ouais, je là, bon, je, je, attends, Alors, je, si tu si si as fait ça, tu as probablement fait les karaokés. Voilà, je la retrouve. Je la retrouve, en gros j'ai deux clics à faire. Mais... Ah, je me rappelle avoir participé à des blind tests où j'ai atomisé tout le monde. Ah oui, mais ça c'est c'était le but, hein, en même temps, t'étais sur le fauteuil rouge sur France 2, là. Mr Green, tu as reçu Je sais j'ai reçu, mais je suis pas... Attends. Attends, je... Je... là je suis sur les règles, mais je regarde les pénalités en cas d'indice invalide. Alors, ce n'est pas... pas une partie de mon code, ce n'est pas un mot de la même famille, ce n'est pas un homonyme. Ce n'est pas une traduction, ce n'est pas un mot déjà visible sur la table, ce n'est pas un mot qui se rapporte à son emplacement, ce n'est pas un chiffre qui se rapporte au nombre de lettres. Donc, ton mot est éligible. Ok. Éligible. la fibre. Pas comme Balkany. Élide. Marron. Marron. marron. Châtaigne. Il est plus marron. Chouette. En deux, je pense que c'est noir et châtaigne. Ah, Bah, Pourquoi noir s'il si a dit marron du coup C'est une couleur. Ah ouais, ah ouais. Non. Bon, je vais c'est bon. Alors, non, attends, noir. Euh... Bah, je sais pas, c'est. Euh... -ce Et le pétrole, une fois, ça peut être marron, le pétrole Parce que maintenant, ah. on c'était pas marron. Et le pétrole, c'est plutôt. Bah non, c'est plutôt bleuté, noir, un peu. Ah, c'est peu peu peu, bleu hein. noir, ouais. Ouais. Euh... Ah, non, je reviens oh, sur le. Le pétrole. Au hasard. De quoi Non mais définir la couleur du pétrole alors qu'il y a le bleu pétrole qui existe comme couleur. Oui, bah non mais c'est vrai, c'est très con <rire> Excusez-moi. Euh... il oui, euh... n'y a rien d'autre qui me convient, donc... Euh... Oui, oui, euh, euh, ah, je le sentais au fait parce que ça me fait rire, mais... Ah bah d'accord. Oh, oh bah non moi qui valide le mauvais bordel <rire> J'avoue. Les gars, pas, pas, les marrons aussi, ça existe mais... Je suis infailleur à ma propre unité. Vous okay, savez, le prochain <rire> coup, je vais ça <rire> parce que c est c est cool. je me fait Ça se fait pas à la poêle, les marrons. Je mettrai chaussettes. Attends, tu parles euh, des marrons châtaigne de Noël, là Oui. Bah si. Ah bon bon, bon, c'est un grand grand wok, c'est une poêle. J'adore les marrons. C'est dégueulasse. Ouais. Marron, alors marron glacé, j'adore. Euh, crème de marron, j'adore. Bah, marron chaud. Ouais, bah, dans ce cas, je te conseille <rire> de goûter le cassoulet glacé. Horrible. Ouais, non, alors déjà, j'aime pas le cassoulet de base. Alors ça dépend ce que c'est que cette merde. Ah, bah, <rire> ça n'a rien à voir avec le cassoulet. On a appris ça cet été. Ah, bah, ça va alors. Honteux, ça, un euh, en gros, c'est beaucoup de sucre et de nougatine. En gros, c'est du sucre, ça se mange. <rire> Ce qui me fait penser, que je n'ai toujours pas fait la fausse pub Castello d'Ari. Oh, je la fasse, il fera beau. <coughs> ah, Mr. Green, tu survis? Mmh. Et Léa qui a envie de pleurer actuellement parce que. se le mois de Non, non, non du tout. On n'est pas dans une bonne position quand même là. Si tu mélanges toutes les couleurs du drapeau belge, ben, ça fait du marron. Peut-être. <rire> ouais, quand tu mélanges n'importe quelle couleur, ça fait toujours du marron. Ah non, t'es pas vrai. Si tu mélanges. Désolé, mais quand tu, fais... quand tu mélanges des... de la pâte à modeler de toutes les couleurs, à la fin, ça te fait un truc informe marron. Un barbe papa, quoi. Marron. C'est papa Tu veux le Ok aussi. Chou en vrai. Non, alors, non, pas poil. Pourquoi pas poil Parce que c'est leur leur moi eux. De quoi C'est notre mot à nous De quoi Quoi Oui, par rapport au marron. Ah ouais, non, mais ça peut chercher, non Je suis pas sûre quand même. Moi, pétrole et chaussettes ah je pétri euh... épaule pour épaule d'agneau aussi tu vois. La chaussette, ouais. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a chef. Oui. Oui, chef c'est sûr et certain. Cauchemar en cuisine. Après ce qui, euh... me... ce qui me perturbe, c'est qu'il a mis cuisinier et non pas cuisiner. Ou cuisine tout court. Ou cuisine tout court. Euh... Parce que si on va par là de l'épaule, c'est du jambon. Hein. Ouais, mais je pense que c'est trop trop loin. Parce que, après, oui, épice c'est ce qui semble le plus proche, même s'il y a poil à côté qui est perturbant. Et chinois, c'est euh, l'espèce de, de... de passoire très, très le finie. De tamis, quoi. De ouais. tamis, ouais. Ouais, ça. Puis euh, la cuisine chinoise aussi, un restaurant chinois. Aussi. Asiatique, mais ouais. Dans ce cas, la cuisine belge. Ouais, mais du coup, qu'il ait mis chinois me fait plus penser à cuisinier que à cuisine, tu vois. Mais c'est vraiment euh, ouais. très capillotracté, et essayer de deviner pourquoi il a mis cuisinier plutôt que cuisine. Imra, t'en penses quoi Moi, je serais plus sur épices. Ça me paraît plus logique par rapport je... au reste. Je serais plus sur chinois, mais euh, vraiment pas non plus ultra catégorique. Et Google Pile ou face mmh. chinois c'est vraiment bon, parce qu'on a de la nourriture asiatique mais tu vois, ça pourrait être comme n'importe quelle autre nationalité. Hein. Putain. Oh yes ah putain, Merci C'est la poêle C'est la poêle Aïe aïe aïe Et pourquoi poêle à, bah, poêle à marron Enfin, c'est évident Et Non Non, c'était pétrole Et bah pétrole c'est pas marron Oh non <rire> C'est la à Jamais quoi Ouais, pour le coup, papa, papa, papa, papa, c'est la faute à Google. Euh, mais attendez, il est 23h là Oui. Ouais. oui c'est ça. ça. Et donc euh, C'est un peu l'heure que j'allais me coucher, quoi. Oui, oui, oui oh. tu disais ça la semaine dernière. Bah, ouais, euh, mais là, je suis désolée, les enfants, mais demain je me lève à 6h, quoi. Hein. Ah, oh. oui, dans okay, ce Bonne nuit! Je vous beaucoup! Ah, C'était une jolie petite soirée! Hein. Bonne La semaine prochaine, hein. on remet pas. Ah, Mais oui! Est-ce que quelqu'un d'autre part ou reste? Repose-toi bien, Nostra, bonne nuit! Oh. Pouf! Euh... <rire> Après, avec la tête à moitié dans le cul, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir aussi. Je vais vous laisser aussi. Ah, bon, d'accord. En cas, ouais, vous aimez pas toutes mes Moi, je ne vous aime je... plus, vous J'aime plus Ralgame hein, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait perdre la partie. Voilà. Je suis désolé, poil à Moi. marron. Je, je, je maintiens, c'était évident. <rire> c'est pas parce qu'en qu face, il a oublié une association d'idées que c'est son mot. C'est vrai, en fait, ça engouffré là-dedans à partir moment où on a dit « Poil, c'est l'équipe ouais. d'en face », on s'est tiré une balle, en fait. Dommage. Terrible. c'était jouer avec le feu, hein. Ah, je comprends <tu> pas comment t'as pas, cool, as là, pas essayé de taxi euh, depuis le début. Euh, Couchement, Parce que... Donc, comment Parce que... Ouais, mais là, c'était un pas... blanc, donc c'est pas grave. Oui. Et... Si, si je mettais je mettais taxi pour chauffer à New York, sauf que si quelqu'un met chauffeur et adresse, bah, je perds un tour. Non, c'est pas grave. Je, je peux le mettre plus tard, c'est mon ça. Taxi, j'aurais tout allé sur New York et le chauffeur tout de suite. Sans souci. Ah euh, oh ouais. bon, ça oui. Je oh, sais aussi. pas. Non, enfin bon, oui, quand, tu vois que, quand, quand tu vois que je suis dans une équipe qui ne prend pas poil pour cuisiner. <rire> bah, je faisais, <rire> mais euh, quand il y a l'équipe en face qui ne pro... qui, euh, qui pense pas à poil quand il y a marron. Oui, mais bah, <rire> <ça va. rire> excuse moi mais le deuxième ah mot, c'était pétrole. Hein. Donc c'était compliqué. Ah, c'est à ça que ça ressemble, à ton poil poêle à marron. Incroyable. Pour le coup, c'est réellement un ustensile, en fait. C'est réellement un truc que je, je connaissais même pas. C'est hyper précis. Bah, c'est une poêle dans laquelle tu mets tes marrons et tes châtaignes, elle est pleine de trous et tu les mets au feu. Normalement tu mets pas des marrons, tu mets des châtaignes. Hein. Les marrons, c est, c est, tu manges ça, tu t'es malade. Oui, je sais jamais... Hein. J'aime pas ça, à partir de là. Tu as bien raison. Et sinon Eleanora tu avais Américain pour Rêve et Brésil. Euh, oui mais il y avait New York avec. Ah ouais. oh, putain mais oui. Aïe aïe aïe. Toujours un mot trop haut. A la rigueur s'il y avait eu euh, sûr, Belgique à la place de Belge, j'aurais pu faire bon pays. Ouais, non oui. t'avais l'équateur. Ouais, t'avais oh, aussi. Ouais, c'est pas grave, c'est des c'est blanc, c'est pas grave, Toi, pu tenter. Après, il okay. y a même chinois si on veut aller par là. Ouais, mais si tu mets vraiment. C'est nationalité ça. Ouais, voilà. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Bonne ouais. Ouais. Bah, euh, Ceux qui bonne partent, passez une bonne mis soirée. Mis Je vais essayer aussi. bisous, À prochain normalement. Yep. bisous. Et bien, merci à vous, c'était très sympathique. Merci, Au revoir, bonne soirée. À toutes. Quatre. On est combien On est plus de 4 maintenant, je six, crois. Six, non, 6. Enfin, tu restes, Ah ben Non, on est 5. Ah, ça y qui est partie. 4, 5. Ouais. Après, je peux laisser ma place si vous avez envie de jouer. Il n'y a pas de souci, hein, les potes. Mais euh, alors, déjà, juste parce que c'est à peu près 23h et qu'on qui sont partis, je coupe le stream là. Donc, on fait le au revoir. Et après, on peut faire du off après derrière. Donc, okay. au revoir. Merci pour <rire> ceux oh, qui ont, <rire> qu ont suivi. Euh, ce soir il y avait Another Mr Green en stream donc n'hésitez pas à aller le follow, Imra n'était pas en stream mais euh, d'habitude il l'est donc pensez à aller jeter un oeil aussi à ce qu'il fait bien sûr suivez Yvason, cela va de soi euh, les réseaux sociaux prochain stream ici, demain à 14h Farland Sales, un petit jeu en 3-4h j'en ai parlé tout à l'heure et après euh, jeudi on sera sur euh, du Mario 3D World puis 35 et vendredi normalement peut-être euh, As Far As The Eye la suite, avec Yakipon. Prenez soin de un vous, peu, passez une agréable un soirée. E-Fate, pour uh, Aspharaziaï. As E-Fate. E-Fate, exactement. Euh, bah, tout simplement, cordialement, bisous. Bisous. Cordialement, bisous.